Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler Alors on va faire un, d'une pierre deux coups puisqu'on va faire l'histoire de Garrosh hein, Comme le titre l'indique Mais on va également débunker beaucoup, mais alors beaucoup d'idées reçues Relatives à Garrosh Garrosh elle scream, donc Garrosh l'enfer est un personnage clivant je dirais Un personnage très intéressant, hein, ça c'est sûr Mais du coup eh bien, il clive la communauté puisque euh, généralement on aime ou on déteste il laisse rarement de marbre ce personnage, à l'image de Sylvanas. Et c'est d'ailleurs de ma vidéo de Sylvanas de debunkage que je me suis inspiré pour le format de cette vidéo. Donc ce sera à la fois l'histoire de Garrosh, mais également la vidéo de debunkage. Donc, comme je l'ai dit, sa, vidéo, enfin, la, sa vie pardon, est pleine d'idées reçues, euh, à la fois appréciée et détestée. Mais quelque chose d'important, c'est que c'est probablement le premier véritable personnage propre à World of Warcraft. Et là vous allez me dire, quoi Mais non Arthas, Illidan, bah, c'est des créés à Warcraft 3. Illidan, Arthas sont créés à Warcraft 3, euh, Uther, Grom Scream sont créés à Warcraft 2. Bah, on a des personnages bien plus anciens. La plupart des persos, Thrall par exemple en tant que chef de guerre de la Horde, bah, créé à Warcraft 3. Grom Scream est probablement le premier véritable personnage créé par World of Warcraft qui a du coup un développement propre à un vrai personnage. C'est là qu'on écarte par exemple du Bolvar qui, euh, voilà, il est FK et parfois on développe un peu parfois pas. Grommel Scream, pour le coup, on connaît ses motivations, on sait, euh, on a des descriptions sur euh, sa famille, etc., etc. Alors, bien sûr, il y a quand même des gros liens qui le rattachent aux précédents opus, il est le fils de Grommel Scream, mais malgré tout, c'est le personnage qui, au fil des extensions, va toujours être traité et avoir un développement. Et ça, ça en fait un véritable personnage. Du coup... Garrosh Hellscream est pour le coup le véritable premier personnage que World of Warcraft va vraiment créer. Je sais et je l'accepte moi-même parfois Varian, mais Varian c'est une création Warcraft 2, même si son véritable développement va commencer à partir de World of Warcraft. Donc, Garrosh Hellscream a un énorme fan club, un énorme fan club, a beaucoup de défenseurs, a beaucoup d'amoureux du personnage, puisqu'il incarne tout simplement la horde brutale et sauvage que beaucoup regrettent, Maintenant il va falloir déjà commencer par casser cette première idée reçue Puisque souvent c'est le Garrosh did nothing wrong les, les fans de Garrosh très souvent disent oui Garrosh did nothing wrong Alors c'est devenu un mème mais il y a quand même toujours des personnes qui le pensent euh, Si Garrosh a fait des choses terribles On peut aimer le personnage Le but de cette vidéo n'est pas de vous détruire votre personnage préféré un peu. Non, non, pas du tout. Non, mais en vrai, le personnage. On, on, il faut juste être conscient. Pourquoi je fais cette vidéo C'est tout simplement. Euh, parce que moi, je suis pas spécialement euh, un anti-Garoche. Je ne suis pas spécialement un pro-Garoche. Au final, le perso, c'est vrai que ça ressemble un peu à Sylvanas pour moi. Euh, je suis conscient des enjeux et du rôle qu'il apporte à l'histoire. Donc, ça, forcément, j'apprécie. Mais en tant que tel, le personnage. Je comprends aussi les ficelles scénaristiques qu'on crée, Garoche. Du coup, ça, j'aime moins. Mais après, le personnage en soi. Je suis un peu aux F avec lui et du coup je sais que par contre du coup pas pour quelqu'un de pro garoche je serai un anti pour quelqu'un d'anti garoche je serais un pro garoche évidemment mais le principe du coup comme pour sylvanas ça va être de montrer que ce personnage il est ni tout blanc ni tout noir et qu'il a fait clairement des choses terribles ça ne veut pas dire qu'il faut pas aimer le perso c'est pas du tout le, le but de cette vidéo l'objectif de cette vidéo c'est d'être conscient de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait parce que le problème c'est qu'il y a énormément d'idées reçues et comme souvent avec les idées reçues c'est souvent quand la nostalgie et je dirais les attaches personnelles font créer des histoires très souvent comme avec sylvanas, Garrosh et eh bien comme il y a des gros défenseurs de Garrosh qui adorent le personnage ils vont sciemment ou pas d'ailleurs hein, oublier des, des passages oublier des choses pour ne vanter que ce qu'ils aiment chez le personnage et personnellement je suis pas en train de vous dire faut pas aimer un gros connard parce que Garrosh vous verrez que c'est un personnage qui est quand même terrible hein mais enfin je parle bien sûr de ses actions hein, qui sont terribles mais pour le coup bah je vous dis pas ne, ne pas aimer un personnage un connard c'est pas un problème en fait il faut juste être conscient que c'est un connard ça c'est important mais par exemple moi bah dans mes persos préférés il y a beaucoup de connards dans Warcraft Nerzul Arthas Orgrim je suis conscient que c'est des connards. Après, ils ont parfois des circonstances atténuantes, ils ont parfois, il y a parfois des explications de pourquoi justement ils sont vrillés comme ça, mais je ne suis pas en train de dire « Non, Arthas n'a rien fait de mal, Arthas est quelqu'un d'extraordinaire. Nerzoul, un chic type. Non, » Non, il faut avoir un peu d'objectivité sur le propos, bien sûr. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, un petit peu cassé certaines idées reçues et apprendre des choses bien entendu autour de Garrosh Hellscream. J'en profite pour remercier énormément Evan Essor qui m'a bien sûr aidé sur cette vidéo et cette vidéo arrive tout simplement avec cataclysme Donc la vidéo sur cataclysme comme pour king sera, en fait on s'attendait pas à ce que ce soit un aussi gros morceau mais c'est énorme cataclysme Et justement et eh bien comme pour, pour king il y aura des vidéos annexes et celle-ci en fait partie. Donc elle, elle est là pour justement faire en sorte que la vidéo de cataclysme ne dure pas quatre heures tout simplement donc on va commencer par la création. Garrosh quand est-ce qu'il est... a émergé quand est-ce qu'il est arrivé eh bien, Garrosh Hellscream ou Garrosh sur l'enfer est un personnage qui a été créé à Burning Crusade donc le, la première extension donc 2006 première extension euh, de euh, Warcraft. Euh, enfin, alors à la base le personnage était véritablement un personnage fonction euh, comme normal hein, mais après l'intérêt c'est justement de voir s'il développe quelque chose des objectifs et autres pour échapper à ce côté personnage-fonction on verra que ça lui collera quand même un petit peu à la peau littéralement d'ailleurs le fils donc de Grum Scream, il est le fils de Grum Scream à tel point que quand vous rencontrez pour la première fois Garrosh à Nagrand en Outre-Terre, enfin euh, en, en Drainer, dans notre Drainer et eh bien si vous allez à Nagrand donc, et que vous allez à Garadar, le village, le village où vous avez tous les magars et eh bien vous découvrez tout simplement Garrosh El Scream avec marqué Garrosh l'enfer en français ou Garrosh El Scream en anglais et c'est gar... enfin c'est même pas ça, c'est Garrosh Son of Hell'scream. Donc Garrosh, littéralement dans la fonction, normalement c'est général ici, mais évidemment là c'est Son of Hell'scream. Vous avez directement la fonction. C'est quand même assez rare. Vous avez la fonction qui est en dessous. Est vraiment voilà, il est le fils deux. <rire> Alors il n'est pas seul d'ailleurs, il n'est pas seul dans cette création puisque euh, eh bien il y a d'autres personnages à côté de lui qui ont un peu le même rôle puisque les Magars sont, son. donc les Magars, c'est orques à la peau marron. Ont un autre but dans cette création donc à ce moment là garoche le personnage est un personnage faible et pleurnichard le truc encore une fois ce n'est pas un jugement en mode ça y est je commence à détruire votre mythe non faites les quêtes vous verrez il est il est hanté par les souvenirs de son père qui est décrit comme un salaud par les magars puisque c'est le premier à avoir bu le sang de Manoroth et à du coup avoir condamné les orques à la damnation on va dire en, en étant des esclaves des démons et il est également donc il est, euh, il est honteux de se passer De porter le nom de son père Ça le, ça le hante, ça le détruit Puisque bah, les Magars sont les orques Purs on va dire, ceux qui n'ont pas été corrompus Par le sang tout ça tout ça Le truc c'est que du coup bah, les autres Magars eux, Ne voient pas bien d'un bon oeil Grumel Scream. Donc il n'a qu'un son de cloche de l'histoire de Grumel Scream. Et il est d'ailleurs Un petit peu bully, hein, il est d'ailleurs un petit peu Chahuté par les autres Magars, notamment Un autre fils de Jorin Jorin Dead donc Jorin Oeil mort, fils de Killrog Dead Eye, mort le chef du clan Bleeding Olo, donc orbite sanglante. Donc il y a déjà deux fils d'eux qui étaient là pour remplacer le fait que les, les pères étaient morts. Ça c'est important. Et du coup, eh bien, euh, les Magars, il va falloir en parler bien sûr, parce que les Magars, vidéo sur Burning Crusade bien entendu, mais la vidéo sur Burning Crusade j'en parle, les Magars c'est avant tout une ficelle scénaristique pour faire revivre des personnages, pour faire revivre les, les... les Killrog et Grand scream par, euh, par nostalgie et surtout pour euh, aller voir la ficelle scénaristique. On, ils sont morts, on les a tués, on va pas les faire revenir. Du coup, on, on leur dit « on dit Ah, bah en fait, ils avaient des fils. » Et comment tu justifies le fait qu'ils avaient des fils ?« Ah, bah en fait, il y avait une tribu d'orques qu'on a dégagé parce que euh, ils étaient malades. » Donc ça permet aussi d'expliquer un petit peu l'histoire des orques. Et en fait, eh bien ces mecs-là, ils, ils sont restés euh, calfeutrés dans leur coin. Ils sont restés planqués dans leur coin. Et en fait, ces mecs-là, eh bien... Ils sont issus des différents clans et ils ont monté leur propre tribu, la tribu Magar. Ils sont des orques à la peau marron. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va, pour essayer de se différencier de Warhammer où les orques sont verts, mais en fait, on va dire que les orques avant étaient marron. je le rappelle, hein, c'était un peu la mode à l'époque, de dire que les orques étaient marrons, hein, Might and Magic, tout ça, tout ça, Elder Scroll, tout ça, tout ça. Et les orques, du coup, qui ont la peau verte, c'est quand ils ont bu le sang de Manoroth. Et oui, ils sont verts, donc vert égale gangre égale... Donc ça c'est le grand Redcon. Et est arrivé dans le grand Redcon de la pauvreté des heures Et eh bien, est arrivé justement la création de ces personnages Magar. Et par exemple, on l'oublie, mais il y a un autre personnage qui est censé remplacer des mecs morts, c'est Gaia, la grand-mère de Thrall, qui est censée remplacer du coup Durotan et Draka qui sont morts dans Warcraft euh, entre Warcraft 2 et Warcraft 3 quoi. Donc c'est vraiment des personnages qui à la base sont là pour remplacer des figures mortes mais connues par les joueurs. Et ça c'est important. Donc on va rencontrer donc Garrosh dans les dans les missions donc dans l'émission de Na'Grand, et euh, Thrall à l'époque. Alors le malheureusement, ce n'est plus possible euh, puisque on n'est plus à sur Burning Crusade. Donc Burning Crusade classique amènera quelques quêtes, euh, notamment celle-ci où Thrall va justement et eh bien euh, traverser la porte euh, des ténèbres, le portail, euh, le, le, le Dark Portal, et va pouvoir, euh, va à la porte des ténèbres et va pouvoir tout simplement et eh bien rejoindre Na'Grand et donc sa grand-mère et il va faire la rencontre de Garrosh à ce moment-là et en étant en contact de Garrosh, Hell'scream, Thrall a été lui-même sous, euh, sous les, enfin, il était sous l'aile bien sûr d'Orgrim Doomhammer, Orgrim Marteau du Destin, mais il a été également euh, pris euh, sous l'aile de Grom Hellscream, Grand Mur l'Enfer. Donc au final, eh bien, trall va essayer de refaire un petit peu la même chose avec Garrosh. Il va essayer de le prendre sous son aile et surtout, comme il voit que Garrosh déteste son père, il va essayer de lui montrer justement que son père était quelqu'un d'incroyable et que Trall d'ailleurs aujourd'hui considère toujours Grom comme un héros. C'est d'ailleurs le fort Gromash, hein, c'est en l'honneur de Gromelstream. Donc c'est quelque chose de très important pour lui. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Tral devient le mentor de, de, de, de, de Garrosh. Et on va casser une nouvelle idée reçue. Garrosh est plus vieux que Tral. Et là vous dites, quoi Bah oui, Garrosh est plus vieux que Tral. C'est juste que, comme on a toujours le sentiment que c'est Tral qui prend sous son aile Garrosh, que Tral est le mentor de Garrosh, et du coup que Tral est plus vieux que Garrosh. Et Garrosh est plus vieux que Tral. Il est né avant l'ouverture de la porte des ténèbres. L'année zéro. L'année 0, c'est la naissance de Thrall. Garrosh était déjà là, lui. Parce qu'il a été mis de côté. Eh oui, première idée reçue. Enfin, une nouvelle idée reçue. Euh, Garrosh est plus vieux que Thrall. Alors, justement, en rentrant de Burning Crusade, en tout cas, soyons clairs, à Burning Crusade, Garrosh fait pas grand chose. Il va euh, rejoindre, de toute façon, les personnages à l'époque, les gros personnages à l'époque. Elle pas beaucoup de rôle à jouer hein, dans la narration de Burning Crusade ou cas Les grands personnages, parfois, on les voyait se balader un peu, hein, comme Thrall Anagrand et ensuite, pff, il repartait à Grimard et, et il attendait juste que les joueurs de l'Alliance viennent le taper, en fait, hein, c'est tout. Donc... Garrosh, suite au récit de Thrall, va complètement changer, va changer drastiquement dans sa, dans sa manière de penser, dans son idée euh, de concevoir le monde, puisqu'il passe d'un jeune orc pleurnichard, euh, ayant honte, on va dire, du passé de son père et, et, de, et de son héritage au final, à justement quelqu'un qui va, va s'enorgueillir des exploits de son père, narrer justement et crier à la face du monde les exploits de Grommel Scream, et du coup, eh bien, il va euh, essayer de porter tout cet héritage sur ses, sur ses épaules. Et maintenant, eh bien, au contraire, il est extrêmement fier de s'appeler Hellscream et de devenir du coup, eh bien, le chef potentiel du clan Warsong. D'ailleurs, ce qui est très drôle, donc le clan champ de Guerre, dont Grom, son père, était le chef. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ça ne sera jamais vraiment dit que Garrosh était le chef. C'est un peu bizarre. Il est le chef, mais sans être chef. Enfin, C'est très bizarre. De toute façon, les clans orques, au début de WoW, il y en a, mais il n'y en a pas c'est un peu oui oui il y en a, mais il y en a pas, mais il y en a <rire> c'est un peu ça euh, et justement eh bien, en devenant on va dire orgueilleux, arrogant grâce euh, à ce changement d'identité par rapport à ses nouvelles, euh, ce, son nouvel apprentissage et eh bien il va même commencer à devenir à, on va dire arrogant, on l'a déjà dit orgueilleux et surtout commencer à défier Tral puisque lui maintenant eh bien, il, est, il veut être un, un orque d'action il veut rentrer dedans, il veut il veut justement être à la hauteur de la gloire de son père, du coup il veut agir. Et le problème c'est que nous sommes à une époque où le statu quo hein, entre la Horde et l'Alliance est maintenu, et du coup eh bien, le conflit, on est plutôt sur une guerre froide, où la Horde et l'Alliance ne se mettent vraiment pas trop sur la gueule. Allez voir la vidéo sur le monofaction, bifaction, trifaction, hein. là il y a toute la période justement que j'évoque. En l'occurrence, eh il va même, tel pour lui en fait, la modération et la sagesse de Thrall, il le voit comme une faiblesse. Il considère que Thrall est un faible, mais n'ose pas agir, n'ose pas euh, dire non à l'Alliance et leur rentrer dedans. Donc c'est un bourrin, hein, c'est clairement présenté comme un bourrin. A tel point qu'il va carrément défier Thrall en Magora, donc le rituel sacré des orques, le rite sacré chamanique des orques, donc du 1v1 Achor avec Thrall. Le truc, c'est que euh, cette Magora ne se finira jamais, puisque, eh bien, il va y avoir LE pré-event. Ce fameux pré-event incroyable de Wrath of the Lich King où en gros le roi Lich envoie ses forces sur toutes les capitales de l'Alliance et de la Horde afin de leur dire venez m'affronter chez moi <rire> Philippe Voilà en gros c'est ça Et ce qui est intéressant c'est que dans cette Magora où il y avait toute la Horde qui était présente eh bien euh, dans ce duel nouvelle idée reçue à casser Thrall et Garrosh se sont foutus sur la tronche avec des armures avec leurs armes, chacun d'ailleurs Grom avait deux haches à l'époque, euh Garrosh pardon Lapsus, avait deux haches, euh, une hache dans chaque main, il n'a pas encore l'épée de papa et euh, ce qui est très drôle c'est que Thrall a son marteau tout mâmeur, ma hein, irrité de Orgrim et il va eh bien lancer ses éclairs normal puisque c'est un chaman et à l'époque ça n'a pas choqué, enfin ça en a choqué quelques-uns mais globalement eh bien Magora, le, le chaman a le droit de lancer ses sorts, ça c'est assez drôle mais bon je vous laisse aller voir la vidéo sur la Magora, bien entendu. Donc Arrive Wrath of the Lich King où eh Garrosh sera envoyé comme chef de l'offensive Warsong, donc de l'offensive Chante-guerre, que ce sont des choristes, les Voltigeurs Warsong, en hommage du coup, à son père, eh bien, ce sera le chef de l'offensive Chante-guerre. On, on voit le clan Warsong comme étant euh, l'un des bras armés de la Horde, il l'était déjà à Vanilla et à Warcraft 3 il le redevient encore. Ce qui est intéressant c'est que c'est eh euh, euh, justement Garrosh qui en devient le chef, Trall en gros a envoyé Garrosh, pourquoi lui confier un tel pouvoir, on pourrait dire que c'est bizarre En fait c'est justement, euh, Garrosh veut de l'action, c'est pour ça qu'il avait défié Trall parce que ça commençait à, à s'arrêter Et eh bien on va l'envoyer sur le front, au moins il servira, euh, moins il servira et peut-être que dans cette campagne il apprendra un peu l'humilité Et euh, ça le calmera, hein. euh, il y aura du sang froid puisque bah, le climat tout ça, tout ça, euh, peut-être pour lui et justement il va l'épauler il se dit que lui tout seul il pourrait faire n'importe quoi avec les troupes de la horde du coup il lui envoie le, un, un homme de confiance il lui envoie nasgrèl euh, pardon maintenant bah <rire> c'est fini on lui envoie sorfang sorcrow évidemment le haut seigneur Varok, sorfang hein, ou sorfang le vieux ou sorcrow le vieux euh, qui sera celui qui épaulera du coup garoche dans sa tâche de dirigeant de l'offensive et du coup eh bien euh, sorfang sera son conseiller principal sera celui qui essaiera de lui dire bon bah voilà par mon expérience, je peux dire que ce que tu fais là, c'est bien, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Et si vous faites les quêtes de la Tundra Boren, donc avec le Bastion champ de Guerre, le, baston, le Bastion Warsong, eh bien, Garrosh, faites les quêtes, vous verrez, Garrosh apparaît très souvent. Et en plus, ça avait beaucoup plu aux joueurs, parce qu'à l'époque, bah, les grands personnages principaux ne, ne bougeaient pas trop, hein, ils restaient dans les capitales, etc. Et le lore, on va dire, ça n'avançait pas tant que ça par rapport aux personnages. Je dis bien par rapport aux personnages. Bon, le lore non plus, mais les personnages... Bah au final, trall ok, il avait rencontré Garrosh Tout ça, tout ça, il avait inclus les Magars dans la horde Oui, oui, il a pas fallu attendre BFA pour ça Et c'est tout, en fait, il n'y a pas grand chose Est-ce que trall est-ce que Varian, etc. ont beaucoup agi pendant Burning Crusade Non, il y a une espèce de pause scénaristique, ils ont pas fait grand chose Eh bien, à Wotelka, du coup, c'était intéressant pour les joueurs Parce que Sorfang et euh, Garrosh échanger énormément de mots en fait, échanger énormément de paroles, on les voyait pas faire grand chose mais et eh bien ils échangeaient concernant euh, la stratégie, concernant les forces en présence etc donc c'est vrai que c'était un vivier pour ceux qui s'y intéressaient, un vivier de l'or assez, assez intéressant et ça a d'ailleurs beaucoup marqué les esprits, c'est d'ailleurs euh, dans cette conversation que Sorfang rappellera qu'il voilà, mange pas de cochon, hein, il mange pas de cochon c'est quelque chose de très important pour les orques et lui ne mange pas de cochon, euh, du coup dans ces mêmes dialogues et eh bien on voit que Garrosh, Island, n'a rien à foutre des conseils lui c'est euh, « Baston !» Et l'autre lui dit eh, « Calme-toi, calme-toi, il faudrait qu'on attaque comme ça, comme ça, comme ça. » Et lui dit « Non, baston !» C'est un peu le barbare dans Elbeck, quoi. Et euh, Au final, d'ailleurs, on va devoir même corriger certaines de ces conneries, certains assauts qui vont échouer, et parfois, par exemple, eh Sorfang va se déguiser, et une des quêtes, c'est d'aller buter un Nécromancien, parce qu'à cause de Garrosh, eh bien, tout n'a pas été euh, fait correctement. Du coup, Sorfang se déguise pour passer pour un grunt normal, et va confier aux héros, euh, aux aventuriers, une mission, et justement, eh bien ça c'est aussi des missions en gros un peu clandestines parce que Sorfang doit corriger le tir par rapport à ce que fait Garrosh. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que Garoche ce pas forcément un grand stratège hein, sur le moment. Euh, beaucoup de joueurs considèrent d'ailleurs Garrosh, et c'est normal, hein, le lore notamment euh, de, pré, de Prélude au Cataclysme vous en parle, euh, nous présente Garoche comme le grand euh, victorieux hein, Wars of the King. C'est sa campagne, c'était lui le chef de l'offensive champ de guerre, donc c'est lui le grand héros, le grand vainqueur et donc quand on parle de Garrosh, il faut parler de ses grands succès, de ses exploits. Il a libéré le monde et dû la menace du roi Lich, il a battu le fléau. Alors le problème, c'est que c'est bien beau de dire ça, mais il faut le montrer. Et à l'époque, bah, la narration, comme je l'ai dit, a baissé Wotelka, on voit pas grand-chose. Les personnages, on les voit pas beaucoup, on les voit pas faire grand-chose. Et ça, c'est un des problèmes d'ailleurs. Je pense que si Wotelka devait être refait maintenant... Ce ne sera pas à faire un classique, bien sûr, mais euh, si jamais ça devait être refait maintenant, il y a probablement certains chefs orques qui avaient été créés à sur le moment qui sauteraient. D'ailleurs, qui n'ont jamais été réutilisés plus tard. Et on verrait Garrosh probablement reprendre le commandement dans les différents trucs pour voir une évolution du personnage. Parce que là, en fait, à la première rassaut, on le voit passer pour un débile. Et ensuite, on ne le revoit plus de l'extension, il reste dans la Tundra Boréenne, coincé dans son bastion. Et une fois que ça va avancer, vous le reverrez une seconde fois, tout simplement dans la cinématique d'Ulduar, où il vient avec Thrall pour échanger concernant la menace eh bien de Yogg-Saron et, et d'Ulduar et il sera aux prises avec Varian et ces deux têtes de cons eh bien vont se rentrer dedans Horde versus Alliance, orc versus Humain comme des teubés. cette vidéo du coup ne montre pas vraiment Garrosh sous un jour incroyable le présentant comme un gros bœuf euh, alors ça plaît beaucoup aux joueurs, hein, ça plaît beaucoup aux gens bien sûr un, un bourrin mais là ça le présente vraiment comme un débilos et il faut revenir sur le contexte d'époque Tral est l'orque le, le plus aimé des joueurs. Donc quand Tral dit coucher et que chien chien il bouge la queue et il va chercher le nonos alors qu'on lui a pas demandé, bah les joueurs ils aiment pas des masses ça. Et au contraire ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ce personnage à la con euh, qui n'écoute jamais Tral. Sachant que pour beaucoup, même déjà à l'époque, Garrosh c'est un peu ouais en fait on veut nous refaire euh, Grommel Scream. quoi Avec euh, la fameuse mission où il écoute pas euh, Tral et il va attaquer etc. Donc, à l'époque, et oui, ça peut sembler très bizarre, mais le contexte d'époque, euh, Garrosh n'est pas apprécié par les joueurs. Et ça, c'est assez incroyable. On le maintenant, aujourd'hui, on se dit « bah non, il était vachement apprécié, etc. » Peut-être qu'il y avait certains joueurs qui l'aimaient, mais majoritairement, Blizzard, Medzen, évoquent le fait que Garrosh était un personnage détesté. Ils disaient même qu'il y avait ceux qui connaissaient pas Garrosh parce que bah c'était pas un personnage légendaire de Warcraft 3 ou autre, et il y avait une autre partie des joueurs qui détestent Garrosh. Tout simplement. Il n'y a même pas de personnes qui aiment. Il y avait deux camps. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le détestent. <rire> Ce qui est quand même assez incroyable. Alors j'en profite pour casser une nouvelle idée reçue. Parce que comme c'est le fils Scream, beaucoup de gens se disent, bah oui, Garrosh, en fait, c'est comme papa. Il est comme papa. Comme je viens de le dire, on reprend les aspects, des aspects de Grom Scream pour que Garrosh reprenne la suite, en fait. Donc, au final, Garrosh Scream n'est que la même... Enfin, c'est la même chose que Grom, en fait. Mais en plus jeune. Eh bien, il faut casser une nouvelle idée reçue. Déjà, le point... Incontestable qui sépare les deux, comme vous le voyez sur la couleur, ils ont pas la même peau. Alors avec l'explication, Burning Crusade, hein, je rappelle c'est un Redcon avant tous les orcs qui la peau verte, mais à Burning Crusade, on te dit bah, ceux qui ont la peau verte en fait c'est ceux qui ont bu le sang, ceux qui ont été corrompus et euh, d'autres, d'autres qui n'ont pas bu le sang mais ils étaient à côté des vers. Du coup bah, ils ont la peau verte. Il y a des vers qui ont croisé Garrosh et il a pas la peau verte. Mais bon, ça, ça sera pour une, ça sera pour la généalogie des orcs. Je m'avance. Mais du coup, eh bien, il euh, y a déjà un problème. C'est-à-dire que Grom Hellscream, ça soif de sang, sa soif sanguinaire, il a doit surtout au fait qu'il ait bu le sang de Manoroth. Alors il pouvait bien sûr être impulsif avant, mais euh, boire le sang d'un démon, ça n'a clairement pas aidé comme thérapie euh, pour renforcer son esprit barbare. Garrosh, lui, n'a pas le prétexte de « bah, il a bu le sang du démon, du coup il est un peu taré ». Non, Grom a bu le sang du démon, pas Garrosh. Donc si Grom pète un câble, bah, effectivement, le sang du démon ça aide. Enfin, ça n'aide pas plutôt. Garrosh n'a pas bu le sang, donc on peut pas dire, oui, bah Garrosh, euh, c'est un bourrin parce qu'il bah, a bu le sang. Non, ça ne marche pas. Quelque chose de très important aussi, c'est que la plupart des gens pensent que Grummel Scream est un bœuf, en fait. Je vais vous lire un passage du chef de la rébellion, qui est très, très important. Le chef de la rébellion, c'est, euh, juste avant Warcraft 3, c'est la libération des camps d'internement par Thrall et Thrall qui devient chef de guerre, notamment grâce à l'aide de Grummel Scream et d'Orgrim Mammer. Je vais vous lire ce passage, parce que la plupart des gens l'oublient, ce passage. Parce que, soit ils n'ont pas lu le livre, soit bah, ils connaissent que le Grom bourrin. Euh, mais Grom bourrin, lui, Grom, euh, par exemple, il n'est pas, pas forcément anti-humain, Grom. On se dit, bah non, pourtant il tape toujours les humains, etc. Oui, parce qu'il est contraint de les taper. Et c'est Grom qui va proposer de se barrer du, du continent en prenant les bateaux de, euh, des humains, d'ailleurs. Donc, au final, il ne les affronte pas directement comme ça, comme il le veut. Petit passage. Donc là, au final, Thrall est en train de se foutre sur la tronche avec euh, un des bras droits de Grom Hellscream du clan Warson qui n'a pas, qui ne sera jamais réutilisé par la suite, d'ailleurs, qui s'appelle Iskar. Et du coup, il se foutent sur la gueule sur le fait que euh, Iskar a ordonné à Thrall de tuer un, un, un enfant humain. Thrall a dit « Non, je ne tuerai pas un innocent. Il n'a rien fait, il n'a pas mérité euh, ma haine. » Iscar dit « C'est un ordre, si tu veux avoir euh, le clan Warsong à tes côtés, tu tues cet humain. » Grom arrive à ce moment-là, il pousse un, une gueulante énorme, et à ce moment-là, il dit « "Iskar, mon vieil ami » dit-il d'une voix apaisée. « Tu m'as vu quand la soif de sang s'emparait de moi. » Tu m'as vu patauger dans le sang jusqu'au genou. J'ai tué des enfants d'humains. Mais nous avons perdu tout ce que nous sommes à nous battre de cette manière. Et où cela nous a-t-il mené Villes et vaincus. Les nôtres se vôtrent dans des camps sans lever une seule main pour se libérer. Et encore moins pour se battre au nom de leurs frères. Cette manière de combattre, de faire la guerre, nous, en nous a conduit là. Longtemps, j'ai cru que nos ancêtres nous montreraient une nouvelle voie. Une voie qui nous permettrait de se retrouver de retrouver pardon <rire> ce que nous avons perdu. C'est un idiot, celui qui répète les mêmes actions en espérant une issue différente. Et quoi que je puisse être, je ne suis pas un idiot. Tral a été assez fort pour vaincre les meilleurs que nous avions à lui opposer. Il a goûté les coutumes humaines et leur a tourné le dos pour se libérer. Il s'est échappé d'un des camps et contre toute attente est parvenu à me retrouver. J'approuve les choix qu'il a fait ici aujourd'hui. Un jour, mon vieil ami... Toi aussi, tu comprendras cette sagesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Garrosh Hellscream a le poids de a le poids tout simplement du passé de son père sur les épaules. On verra que littéralement par la suite. Et ce qui est génial, c'est que dans ce livre, Grom Hellscream insulte son fils d'idiot sans le savoir en fait, puisque Garrosh va justifier les actes, certains actes de son père pour justifier ses, sa, sa gloire, son honneur, etc. Alors que le la personne concernée dit que c'est idiot. Et ça, c'est formidable. Parce que ça sera. On y reviendra après, mais c'est un des thèmes autour de Garrosh Hellscream c'est le culte du chef, le culte de la personnalité et la propagande, bien entendu. Alors, justement, il revient vainqueur de Wrath of the Lich King, de sa grande. C'est lui au final qui a battu. Il fait partie. De, il a contribué à la, à la défaite du Roi Lich. Donc il revient en tant que héros, en tant que chef de sa campagne en Northrend, en Orphandre et il fait un retour véritablement triomphal en Grimmar, mais vraiment hein, façon César quand il revient des Gaules donc c'est à dire vraiment un grand hommage des grandes, des grandes foules de, de personnes rassemblées pour chanter les louanges de Garoche tambour de guerre, petite flûte, corps de chasse tout ça tout ça et on fait un maximum de bruit pour accueillir Garoche le grand héros de la horde et c'est à ce moment là comme, comme une cérémonie que Thrall va confier Gorol alors je sais plus comment, hurle-sang je crois en français euh, donc la hache de son popo, la hache de Grom il va lui confier, il va confier la hache à Garrosh Hellscream Garrosh Hellscream qui n'a pas du tout la même la même armure et même la coupe de cheveux que maintenant à l'époque soyons honnêtes il n'était pas très très beau euh, Garrosh Hellscream, il n'avait pas de modèle dédié c'était pas terrible du coup et eh bien il récupère tout un symbole la hache de son père l'héritage de son père en main il l'a, l'arme de son papa Trall a l'arme de son mentor Garrosh a l'arme de son père donc c'est vraiment tout un héritage voilà c'est vraiment on lui confie euh, tout simplement pour service rendu un tral lui donne l'épée de son père et espère que Garrosh eh et bien sera à la hauteur de son père et c'est là qu'arrive quelque chose de très important alors là je vous montre deux images qui ne sont pas des artworks bien entendu et des images des photos de deux personnes tout d'abord Afrasiabi et Chris Medzen. Medzen, normalement vous connaissez hein, c'est le papa du lore celui derrière Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, World of Warcraft Vanilla, Burning Crusade, World of King, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et il est également derrière Diablo, StarCraft, etc. Donc, c'est le papa euh, du lore de Blizzard, vrai, véritablement. Donc, ça, c'est la personne de droite. A gauche, vous avez Afrasiabi. Afrasiabi ou Afrasiabi, je crois que c'est Afrasiabi, Afrasiabi, bon, dans tous les cas, et eh bien, Afrasiabi est tout simplement euh, l'un des grands ponts du lore qui a été recruté dans la nouvelle équipe qui est arrivée avec World of Warcraft Vanilla qui n'a pas connu Warcraft 1, 2 et 3, mais c'est un grand fan euh, de, de, la, de, de la licence, et du coup il rejoint l'équipe pour bosser pour la première fois sur Vanilla, World of Warcraft Vanilla, donc le premier World of Warcraft qui est sorti en 2004. Et Burning à Burning Crusade, à Abbey, va créer le personnage de Garrosh Hellscream comme je vous l'ai évoqué précédemment. Donc c'est un peu son bébé, Garrosh Hellscream. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cataclysme donc fin Wotelka, début cataclysme va arriver... Énormément, mais énormément d'univers étendus. Plein de nouvelles, plein de romans, plein de, de, plein de choses. Énormément de contenu, des comics, etc. Pour présenter les personnages et faire avancer l'histoire de, de, de Warcraft. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'y reviendrai dans la vidéo sur Cataclysme, il y a eu un travail de titan. Bon, Cataclysme est probablement l'extension qui a demandé le plus de travail que ce soit aux développeurs, aux scénaristes. Ils ont travaillé comme des fous et tous ceux qui attendent le World of Warcraft 2, eh bien vous l'aviez, ça s'appelle Cataclysme. Parce qu'ils ont travaillé comme s'ils sortaient un nouveau jeu, ça a été monstrueux. A tel point qu'ils bah, n'ont pas pu tout fignoler, ils n'ont pas pu tout finir, etc. Ça a été un bordel sans nom. Ils croulaient littéralement sous le travail à tel point à tel point, eh qu'il y a eu des soucis au sein des équipes de scénaristes. Parce qu'en fait, chacun écrivait dans son coin, par exemple, les quêtes de chaque zone, etc. Et parfois, eh bien, euh, la manière on va dire, de concevoir l'histoire en mode bon, « là, on va aller là, on va se retrouver là, on va se retrouver là », et eh bien parfois en fait ils n'avaient même plus l'occasion de se réunir et de dire ah ben, En fait là on a changé d'idée, on va plutôt partir là dessus etc Ce qui fait qu'il y a eu des gros quiproquos dans l'écriture de Cataclysme sur certaines zones Et notamment j'y reviendrai après, les fameux, la fameuse quête euh, des serres rocheuses, hein, donc de Stone Talon en anglais Qui euh, va opposer les deux visions des des, des, de ces deux personnes là concernant Garoche Afresciabbi et son bébé. Il voulait pas, il a jamais voulu présenter Garrosh comme un, comme un personnage vertueux et gentil, mais il a toujours voulu le présenter comme un, un véritable, un véritable je dirais, orque fort mais honorable qui va toujours défendre l'honneur l'honneur par dessus tout, mais qui est quand même un gros bourrin et qui est l'orque on va dire à l'ancienne. Mais bon je vous ai montré que l'ancienne ça marche pas forcément toujours. Je le rappelle quand même, hein, tous ceux qui se... du Garrosh fan club qui disent euh, « Oui, ça c'est la vraie horde, j'aime euh, Garrosh parce qu'il représente euh, la horde plus sauvage, brutale. Euh, » Warcraft 1, euh, Blackhand et Gul'dan, ils font ça pour le pouvoir et c'est pour les démons. Les orques ne sont que des esclaves, ils n'en ont rien à foutre des orques. Warcraft 2, Orgrim Doomhammer et fin de Warcraft 1, quand il prend le commandement de la horde, il sait qu'il bah, y a eu des exactions, etc. et jamais les humains leur pardonneront. Donc ils préfèrent frapper le premier et Orgrim va, va va causer on va dire beaucoup de tracas à l'alliance et il va notamment être responsable d'énormément euh, d'exactions j'adore Orgrim mais j'en suis conscient et ensuite tu as la horde de Thrall qui justement la horde de Thrall au final et Orgrim le faisait pas forcément volontairement. enfin si il le fait volontairement mais c'est pas sa, sa finalité la violence Orgrim lui il a envie de vivre en paix mais il sait qu'il pourra pas vivre en paix tant que l'ennemi euh, sera présent et pourra le menacer donc il veut couper l'herbe sous le pied et il sait, comme c'est un grand stratège, un grand tacticien, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit être fait pour pouvoir avoir la paix finale. Donc il va devoir se salir les mains pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas une finalité la violence, il n'est ne, il pas en mode oui bourrin bourrin bourrin, c'est pas, pas ça. Thrall lui, bah, il se bat aussi pour pouvoir assurer la paix. C'est un petit peu les mêmes thématiques qu'Orgrim mais en moins, en moins exaction on va dire. Orgrim lui ça ne le dérange pas de se salir les mains, Thrall un peu plus. Il va salir les mains aussi mais Thrall... Lui, il veut quand même euh, l'honneur, etc. C'est quand même pas quelque chose comme, comme, euh, comme Orgrim. Même s'ils ont le même but et le même idéal. La manière n'est pas la même. Garrosh, c'est un bourrin hein, Et il aime, il aime justement euh, des défis, etc. Il veut se foutre sur la gueule. Et il, il a un comportement belliciste. Il est prêt à déclencher la guerre pour déclencher la guerre. Parce qu'il aime le combat. Donc, on n'est pas du tout sur les anciennes hordes, sur les anciennes versions de la horde. Je préfère le rappeler. Encore une idée reçue à casser. Donc... Metzen, lui, il a une autre conception euh, de, il a une autre conception. Donc, au final, Afrasiabi a plutôt une conception d'un second Orgrim, mais en version bourrin. Donc, un mélange un peu entre Blackhand et Orgrim, un hein, bourrin, mais euh, les fina la finalité, elle, c'est la gloire. Il veut se foutre sur la gueule et basta. Il n'y a pas vraiment de finalité. C'est très euh, terre à terre comme vision. Mais par contre, honorable, jamais dans le dos, etc. Pas comme euh, Blackhand justement ou Orgrim. À côté de ça, vous avez, et eh bien Medzen qui a une autre vision diamétralement opposée à celle d'Afréciabi, à savoir un bourrin, ça c'est vrai, un bourrin, mais un orque bourrin, plutôt fasciste dans l'idée, donc très proche de Mussolini, le, le triomphe à la César tout ça tout ça à l'italienne, et bah c'est pas pour rien, il hein, y a pas mal d'échos euh, au fascisme de Mussolini hein, dans, dans Garoche, et surtout ça va être une nouvelle fois une fonction qui va être ajoutée à Garoche, Garoche en fait est le personnage dont World of Warcraft a besoin. Il est celui qui permettra de relancer le conflit Horde-Alliance et d'alimenter on va dire le PVP, le, le, le, le faction contre faction. Alors pas que d'un point de vue gameplay, d'un point de vue lore aussi, vous voyez pas PVP juste gameplay. C'est PVP gameplay mais surtout lore parce que bah, World of Warcraft est enlisé dans un conflit entre la Horde et l'Alliance. Un conflit qui est plutôt comme thématique Warcraft 2 alors qu'à Warcraft, Warcraft, Warcraft 3 pardon, on n'était plus, plus du tout dans cette logique. Si vous avez vu ma vidéo sur Vanilla, vous savez que c'est quelque chose qui en nouveau. Ah bah il y a des champs de bataille, mais il n'y en a pas, parce que c'est la paix. Mais il y a des champs de bataille, et il y a des conflits, mais c'est la paix. Et le traité de paix, bah il est là. Les tambours de guerre résonnent, mais pas vraiment. On est dans une espèce de, de, de, de situation un peu bizarre, et Garrosh, c'est le Swiffer, c'est le ballet magique de Blizzard. Vous allez voir après, on va reparler après de Terra Mort, dès qu'il y a un truc un peu qui peut empêcher justement que on est vraiment du bifaction Horde versus Alliance, bah Blizzard va amener Garrosh et Garrosh va tout raser, il va tout laver, va tout nettoyer. Du coup, Garrosh, le maître-chef de guerre, Garrosh, ça permet de relancer totalement le conflit Horde Alliance et de pouvoir être dans une vraie idée de Horde versus Alliance, rouge versus bleu. Ça, c'est la décision justement d'en faire un antagoniste principal, important, pour pouvoir alimenter ce conflit. Garrosh, et l'antagoniste dont World of Warcraft a besoin pour faire avancer son histoire parce que sinon on est dans un statu quo hors d'alliance où il se passe pas grand chose donc il a la fonction de relancer le faction versus faction à la Warcraft 2 parfois en faisant une écriture bizarre et haute mais en tout cas c'est le souhait et comme vous le voyez eh bien, la, la les deux visions ne sont pas vraiment égales et ce qui fait que eh bien, il va y avoir des problèmes, des incohérences au niveau de Garrosh avec une écriture d'un côté qui sera très honorable de Garrosh et de l'autre personnage qui n'en a rien à foutre des valeurs morales et qui va aller à l'encontre de tout ce qui a été dit par la vision précédente en fait sauf que c'est pas du tout du Mister pandaria ça c'est aussi une idée reçue qu'on voit souvent C'est c'est Mister pandaria qui a choisi de faire Garrosh un antagoniste principal et de faire d'un Garrosh qui en a rien à foutre de l'honneur et autres non ça c'est déjà présent à cataclysme voire même avant cataclysme dans la transition au tel cas cataclysme l'effondrement prélude au cataclysme et Cœur de loup par exemple qui sont les deux premiers romans et la nouvelle et les différentes nouvelles nous montrent Garrosh comme un sacré salaud. Alors il y a les deux visions aussi. Hein. Vous avez une vision un peu plus honorable, notamment la nouvelle de Garrosh qui est sortie avant Cataclysme où eh bien, euh, un euh, seigneur orc euh, a attaqué des, des, des, des membres de l'alliance qui étaient désarmés. Garoche a failli le tuer, Tra lui dit calme-toi, euh, c'est le dernier avertissement la prochaine fois, c'est la cour martiale pour lui Et Garoche acceptera, donc là on a plutôt le Garoche honorable Mais à côté de ça vous lisez par exemple l'orée de la nuit que j'ai décrit en, en, en vidéo L'orée de la nuit, il est prêt à sacrifier tous les réprouvés en mode rien à foutre à tel point qu'il n'y ait plus de réprouvés et que réprouvés brûle devant l'alliance Donc il ne donne pas du tout une victoire militaire à Garoche Et le fait passer pour un gros bourrin encore une fois Et surtout, surtout si vous lisez prélude au cataclysme, mais surtout si vous lisez euh, tout simplement cœur de loup, vous voyez que Garrosh est capable d'exactions terribles, comme par exemple d'attaquer les elfes de la nuit qui n'avaient rien demandé à ce moment-là, d'attaquer les elfes de la nuit, de tuer à la fois les militaires mais aussi les civils, et surtout, surtout, il revient du Nord et il revient d'une Fandre, il va utiliser la, la culture locale. Il a affronté les Magnators, des espèces d'hommes centaurs, mais euh, bah, comme son nom l'indique, Magnator, c'est donc en fait un mélange entre mammouth et humain donc des centaures mammouth en gros et Garrosh eh bien, va mener en esclavage, amener en esclavage les Magnators en prenant en otage leurs petits et en gros ils disent bah si vous nous obéissez pas on tue les petits ça c'est Garrosh cataclysme, hein. c'est pas du mop c'est du Garrosh cataclysme, c'est du Garrosh pré-cataclysme même donc Garrosh Hellscream c'est aussi ça hein. et il envoie du coup les Magnators buter les elfes de la Nuit à Shenvale donc dans la forêt de d'Orneval ça c'est Garrosh à l'époque donc Garrosh, encore une fois, est l'antagoniste dont tu besoin WoW. Alors pourtant, hélas, vous voyez que c'est de manière objective ce que je dis, parce que moi je déteste ce bifactionnisme Horde versus Alliance qui est pour moi un rejet total de Warcraft 3 en fait. Donc on est sur une thématique propre à Warcraft 2 qui a été avancée à Warcraft 3, mais à Warcraft 3, le conflit Horde Alliance, c'est pas du tout l'intrigue en fait. Et c'est l'intérêt même de Warcraft 3. Donc là on revient à, oui mais du Horde versus Alliance, et ça moi j'aime pas du tout, mais objectivement... Si on veut avancer dans du conflit Horde versus Alliance, bah c'est vrai, Garrosh est le personnage dont World of Warcraft, le jeu, a besoin. Pas forcément la licence Warcraft, mais le jeu World of Warcraft a besoin de Garrosh. Et justement, et bien à cataclysme on va opérer un, un, nouveau, tout simplement un, un nouveau modèle. Il va avoir enfin un modèle dédié, un modèle très classe, hein, soyons honnêtes, un modèle très, très classe qui va drastiquement changer la perception des joueurs. Si vous avez vu ma vidéo sur, sur Wotelka, je vous parle souvent du fait que L'apparence est très importante, à tel point que les gens s'arrêtent sur l'apparence et ne consultent pas le fond. Pour Garrosh, bon le fond il est assez simple, hein. le fond de Garrosh c'est euh, <rire> voilà, tapé, FIDÈLE PAPA GLOIRE PAPA C'est un peu ça euh, Garrosh. Mais le truc, c'est qu'en fait, à l'époque, comme je vous l'ai dit juste avant, Garrosh Hellscream n'était pas apprécié, parce qu'il disait fuck Atral. Et à l'époque on dit pas fuck Atral. On est encore dans la gloire à Warcraft 3, où tous les personnages de Warcraft 3 sont sacralisés. A tel point qu'on va tous les abattre. Mais ils sont sacralisés. Donc si ce parvenu diatral, ta gueule, bah, on, lui met une, on lui met une grosse rouste. Mais à Cataclysme, il a un nouveau visuel et il est plutôt badass. Et c'est à partir de Cataclysme que le fan club Garrosh va véritablement commencer à avoir des abonnés, on va dire. Et ce qui est très intéressant et ironie de l'histoire, c'est qu'on a créé les magars, ces orques à la peau marron, pour se détacher de Warhammer dont, est, dont Warcraft est à l'origine, à la base un jeu Warhammer qui finalement a été abandonné par les, par Game Workshop, les concepteurs de Warhammer, donc Warcraft avec les, enfin, Blizzard avec les assets qu'ils avaient, ils ont créé leur propre licence, Warcraft. Ils ont voulu se dégager un petit peu de cet héritage Warhammer en, avec les orques à la peau marron, en créant voilà, leurs propres orques et leur histoire. Ce qui est très drôle, c'est qu'à Cataclysme, le nouveau modèle, le nouveau design de Garrosh Scream, il ressemble beaucoup, mais alors énormément, à un orque de Warhammer qui s'appelle Grimgor Ironhide donc Grimgor boîte en fer et euh, ils ont une grosse hache alors pour le coup c'est une hache à double tranchant pour euh, Grimgor mais il y a l'orque chauffe qui gueule énormément qui a un cri de guerre monstrueux à l'époque en plus Grimgor avait euh, avait le on va dire il était dénudé au niveau des bras Maintenant, c'est plus forcément le cas. Cette espèce d'énorme ceinture avec une grosse tête de crâne. Euh, le pire étant les bottes. Là, on le voit pas bien sur l'artwork la, de Gringor. Mais le, le bas, en fait, entre la ceinture et les bottes, c'est hallucinant. C'est bluffant. C'est les chaînes, évidemment, etc. etc. Donc, on a un, une esthétique vraiment très, très proche. Donc moi, je trouve ça très ironique qu'on ait créé les magars pour se détacher de Warhammer. Pour quand, on va donner un modèle ultra classe à Garrosh. Bah, en fait, ça ressemble beaucoup à un orc de Warhammer. Donc, ça, c'est voilà, ma, petit, ma petite ironie personnelle. Et... Arrive du coup à, Wotel, à Cataclysme, pardon. Eh bien, la suite de l'histoire, justement comme je l'ai dit, il faut que Garrosh est un poste important, or bah, Trall est le chef de guerre, et Trall euh, en tant que chef de guerre, bah, lui il est plutôt pacifique, il est en statu quo, il s'entend il très bien avec Jaina qui dirige Terra mort. il essaye de faire des traités de paix avec l'Alliance, etc. Pour faire avancer les choses, Trale, bah c'est compliqué. Arrive le Cataclysme avec la menace du monde, etc. des swings, les éléments qui se déchaînent, Trall en tant que chaman doit écouter les éléments et du coup eh bien, doit partir. Et il va confier son poste. Il cherche à savoir à qui il va confier son poste. Et ça, c'est très important parce qu'il du coup, il cherche un héritier pour être chef de guerre provisoire. Ça, on l'oublie très souvent, mais c'est provisoire, c'est le temps de s'occuper du cataclysme. Et quand il reviendra, il pourra reprendre son office. Donc, un... il cherche un poste de chef de guerre provisoire et il essaye de faire la liste en fait des successeurs possibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, le premier choix de Tral n'est pas Kern, malgré ce qu'on pourrait croire. Non. Il s'agit de Drainoch Sorfang, donc Dranosch Sorcrow ou Sorcrow le Jeune, le fils de Varok Sorfang, la légende. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, il le décrit comme un être très sage, très calme, très vertueux, qui est capable d'écouter, qui a de la patience, et qui est un grand guerrier, une grande brutasse, dont la horde est fière et a besoin. Il connaît l'héritage de la horde, il connaît l'héritage de ses ancêtres, et moi j'en profite pour vous montrer une petite vidéo, euh, puisque évidemment, Dranosch Sorfang est comme Trall l'a trale décrit, quelqu'un de très sage et de très efficace, de très malin. Voilà <rire> Ceci était le premier choix de Trall en tant que chef de guerre de la horde, hein, euh, très sage, très calme, très patient c'est également la seule vidéo de <rire> Dranosh Shorfang, et la dernière pas vrai en plus puisque à BFA on le reverra vite fait dans un petit caméo enfin bon du coup Dranosh Shorfang est mort donc son premier choix malheureusement ne fonctionne pas il va du coup lister le deuxième choix c'est Kern, Kern, l'ami de toujours le chef des tauren, l'ami de toujours de Thrall qui est l'un des membres fondateurs de la horde de Thrall avec Vol'jin donc forcément eh bien, il pense à Kern. Kern est âgé mais c'est surtout le problème en fait ici c'est pas euh, qu'il soit âgé, bien sûr le fait qu'il soit âgé pose problème Mais c'est surtout le fait qu'il a ses propres euh, conflits politiques et diplomatiques à Mulgore Donc chez lui eh bien, Kern a des soucis notamment avec un clan qu'il va falloir retenir, le clan euh, des Grim Totems, le clan des Totems Sinistres Donc un clan de Toren qui euh, n'est pas d'accord avec la politique et les choix de Kern. Donc... Il a des. en gros il voilà il, il a des personnes qui sont contre lui et Tral se dit bah voilà il a ses propres problèmes dont il doit s'occuper donc euh, c'est pas vraiment à lui que je devrais me. me pas vers lui que je vais me tourner. Ensuite, ces deux autres options sont Sorfang le vieux, hein, Varrock Sorfang, donc Varrock Sorcrow, et Etrig. Là pour le coup il considère juste qu'ils sont trop vieux. Alors Sorfang a perdu son fils, hein, Sorfang le vieux a perdu Sorfang le jeune, donc il est un peu accablé, tout ça, tout ça, et en plus de toute façon il est trop vieux pour pouvoir diriger, et Etrig pareil, donc. Voilà, Etrig et, et Sorfang sont balayés comme ça. Et ce qui est génial, c'est que là justement, et eh bien Tral se dit Bon bah il reste qui bah eh malheureusement il reste que Garrosh. Et là vous, dites, et vous ne rêvez pas Non, non, non, non, je, je, je, je le rappelle bien. À ce moment-là, Volgin n'est aucunement mentionné. Évidemment, Nazgrel non plus, hein, bien sûr. Nazgrel qui est le bras droit de Tral, je le rappelle. Euh, mais bon, à partir de, de Wotelka, hein, Nazgrel, il a disparu. Je rappelle que quand même c'était le commandant de la Horde, André Nord, c'était lui le chef de l'offensive, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on l'a oublié et Vol'jin surtout le problème c'est que Vol'jin n'est pas mentionné et Vol'jin aura un rôle important à Cataclysme dès si vous faites un troll à Cataclysme bah, vous voyez son histoire au départ, Vol'jin qui dit fuck à Garrosh en tant que chef de guerre, tout ça à ce moment là Vol'jin n'est même pas mentionné si vous lisez Chronicles, Chronicles a rattrapé la bourde en euh, insérant Vol'jin comme si euh, oui, pas de problème et d'ailleurs bah, historiquement Vol'jin sera le futur chef de la horde donc, c'est vrai que euh, ça fait un peu tâche de l'avoir oublié à ce moment-là. Ça vous montre aussi que Blizzard n'avait pas tout prévu à l'époque aussi. Donc, Vol'jin pas mentionné, ça c'est un petit peu euh, la honte. Et le truc, c'est surtout que devant la décision de Thrall de faire de, de, de Garrosh le chef de guerre, eh bien, Kern, le chef des Torrennes, va s'opposer à Thrall. Il va s'opposer à lui. Thrall veut que Kern conseille Garrosh... Et dans ce bouquin, ce qui est absolument génial, je ne le lirai pas parce que sinon la vidéo sera trop longue ici, mais je l'ai lu sur le stream, et ce qui est très drôle c'est que Kern est présenté vraiment comme quelqu'un de très intelligent et il essaye de convaincre Trin en lui disant mais, « Mais tu sais très bien que Garrosh n'est pas compétent, ne, ne, ne peut pas, mais il va mener la horde dans le mur en fait, tu le sais très bien, il est arrogant, il est orgueilleux, il n'est pas, il c'est un bourrin, il ne réfléchit pas tant que ça, euh, ok, il a, il a, le peuple l'aime bien, mais ils se rendent pas compte de la folie que peut représenter euh, Garrosh au pouvoir. Donc on voit un cairn très perspicace au final de ce qui va se passer. Le pire, c'est que dans la narration, ils nous disent que Thrall en est conscient aussi. Thrall en est conscient, mais Thrall impose sa volonté. Là, euh, c'est le souci. Bien sûr, c'est que, euh, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thrall est conscient du problème. Mais finalement, il va quand même nommer Garrosh chef de guerre. Et là, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, bah, vous comprenez bien que c'est l'imposition je dirais, des scénaristes de faire passer Thrall comme un débile à ce moment-là et il n'est pas si débile que ça puisqu'il en a conscience mais je ferai une vidéo de débrief sur l'effondrement prévu de cataclysme parce que c'est super intéressant et super important mais il fallait avancer donc on force un petit peu le passage en disant bah si si si Garoche faut le nommer alors que tout indique que non c'est pas une bonne idée de le nommer l'histoire le leur donnera raison à Kern du coup quand Thrall s'en va Kern doit conseiller Garoche il va y avoir des incidents Kern va défier Garrosh en lui disant qu'il n'est pas euh, compétent et qu'il est, est indigne d'être chef de guerre. Il va y avoir ce qu'on appelle Magora, le duel entre Garrosh et Kern Bloodoff, Kern Sabot de Sang. Et les deux vont se mettre sur la tronche en arène. Le problème, c'est que, eh bien, le, vous voyez, il y a trois personnes. On voit Garrosh sur le corps de Kern et au fond, vous voyez une espèce de taurenne chaman, euh, un petit peu là, avec, euh, avec euh, bah, une armure taurenne. Eh bien, elle c'est Magatha Grim Totem, Magatha Totem Sinistre, la chef du clan Grim Totem et elle a fait en fait empoisonner la hache de Garrosh afin que Garrosh tue Kern facilement. Parce qu'en fait le truc est de l'aveu même de Garrosh, ça aussi c'est une autre idée reçue comme quoi de toute façon Garrosh aurait gagné contre Kern, euh, Garrosh le dit lui-même dans certaines nouvelles et dans certains romans euh, que justement eh bien, il l'avoue lui-même qu'il aurait probablement perdu, je crois que c'est dans la nouvelle de, de, de Bane, justement le fils de, de Kern, il l'a voulu même qu'il aurait probablement pas gagné contre son père en fait, qu'il allait perdre. Il allait probablement perdre le combat étant donné que Kern était un guerrier immensément puissant. Donc c'est justement grâce à cette ruse que Garrosh tue Kern. Garrosh à ce moment-là, bah, c'est l'écriture d'Afrasiabi. Il est honteux de ce qu'il vient de faire. C'est terrible pour lui. Il a déshonoré euh, sa famille, il s'est déshonoré lui ainsi que l'héritage de son père. Quelque chose de terrible, il va bannir du coup Magatha, euh, Crim Totem qui voulait essayer de former une horde ensemble. Euh, Garrosh va la bannir et il va s'en vouloir toute sa vie d'avoir tué Kern de manière euh, non honorable. Ça, encore une fois, ça rentre dans le côté écriture d'Afrasiabi. Cataclysme, le bordel, les deux divisions qui s'écrivent en même temps et ce qui crée des incohérences. Cataclysme, encore une fois. Le point d'après, et là c'est ça qui est intéressant, puisque cet arc a choqué beaucoup de joueurs, notamment bah, les, enfin, les joueurs de Warcraft 3 et autres, puisque Kern ne meurt même pas dans le jeu, Kern meurt hors champ, dans un livre, dans un livre qui offre des choses très intéressantes pour Kern, mais dans un livre. Donc c'est quelque chose de terrible, Tral en plus est AFK, donc c'est quelque chose qui va marquer les joueurs, en bien comme en mal, c'est déjà encore une fois là où certains vont détester Garrosh, ceux généralement qui aiment Tral et Kern vont à ce moment-là détester Garrosh, et tu as le fan club de Garrosh qui justement ce dit « ce personnage est incroyable, il a, su battre, il a su battre Kern, il a dit non à Magatha qui l'a euh, utilisé contre son, son rival ». Donc au final il est instrumentalisé tout ça tout ça et on commence à avoir un amour de Garrosh. Et encore une fois l'aspect visuel fait qu'il est classe donc je kiffe le, euh, la forme euh, avant le fond. Donc une justification qui est offerte maintenant que Garrosh est chef de guerre, évidemment Justification parfaite pour reprise du conflit hors d'alliance, comme le personnage il a été parachuté en tant que chef de guerre pour pouvoir lancer le conflit hors d'alliance, et bien ça arrivera évidemment avec Cataclysme, début de la, la guerre chaude, fin de la guerre froide et début de la guerre chaude avec Cataclysme, et fin tel cas et reprise à Cataclysme, avec véritablement un conflit hors d'alliance. trall Kern et Vol'jin sont trop pacifiques, à l'image de Warcraft 3, Garrosh sera la personne qui pourra relancer le PVP dans World of Warcraft. Alors une autre idée reçue qui arrive souvent à Cataclysme aussi c'est le fait que la reconstruction d'Orgrimmar suite à l'incendie qui a eu lieu entre Wotelka et Cata qui est une justification de l'or, hein, d'histoire, de, de ce scénario pour justifier surtout la retouche, la refonte graphique de la capitale mais c'est plutôt bien amené qui a lieu également dans, la prélude, dans Prélude au Cataclysme. Et si vous lisez le livre, eh bien dans Prélude au Cataclysme, on apprend que c'est pas du tout Garoche qui a reconstruit Orgrimmar. La plupart des gens pensent que c'est Garrosh qui, en tant que nouveau chef de guerre, a reconstruit, et d'ailleurs dans le début, dans le starter des orques, c'est un peu ce qui est dit, à demi-mot. En fait, c'est pas du tout Garoche qui a reconstruit Orgrimmar. Il était là quand la reconstruction s'est achevée. Mais en fait c'est Trall le commanditaire de la reconstruction d'Orgrimmar. Trall qui a appelé un de ses vieux amis, à savoir Gazleu, -le, hein, le, le gobelin, le fameux gobelin neutre qui ne bosse que pour la horde. Euh, et du coup eh bien, ce, ce chef gobelin, hein, Gazleu, va reconstruire Orgrimmar et c'est Trall qui est le commanditaire, et c'est Trall qui va payer également Gazleux pour pouvoir financer les travaux. Alors par contre c'est vrai que souvent, ce qui à mon avis joue dans cette confusion en pensant que c'est Garoche qui est le, le commanditaire de la, de la reconstruction d'Orgrimmar, c'est euh, la nouvelle apparence d'Orgrimmar qui est très proche de la nouvelle apparence graphique de Garoche. Du métal, du métal, des pics, du métal, des pics, du métal. Et au final c'est vrai que l'esthétique correspond pas mal à Garrosh mais pourtant eh bien c'est Thrall qui l'a fait reconstruire donc on pourrait imaginer bien sûr que dans, la, dans les travaux à la fin Garrosh est dit oh, je rajoute du pic et du métal là. mais au final c'est Thrall qui a euh, commandité le truc donc c'est souvent à mon avis c'est pour ça aussi qu'il y a cette confusion. Autre point sur l'aspect visuel de Garrosh quand je vous disais qu'il portait euh, l'héritage de son père eh bien il le porte directement sur les épaules puisque les, sur ses épaulières eh bien ce sont les défenses de Manoroth le démon que son père a tué, qui a permis de libérer la, enfin les orques de leur héritage démoniaque, eh bien, il porte des épaulettes, alors bien sûr refaites en plus petites, etc., euh, mais ce sont les épaulettes de Manoroth qu'il porte littéralement sur ses épaules. Donc, il porte le fardeau de son père dans la main et sur les épaules. Vraiment le fils d'Elskrim. quoi. Donc ce qui est assez intéressant c'est que justement euh, en tant que chef de guerre, Garrosh eh bien, va pouvoir, comme je l'ai dit, relancer les offensives contre l'Alliance. Et en tant que chef de guerre il devient le responsable des armées, c'est lui qui commande, commandant des armées. Et du coup eh c'est lui qui va envoyer les armées dans différents lieux, dans cette espèce de guerre mondiale qui arrive entre la Horde et l'Alliance à Cataclysme. Et notamment dans cette guerre ouverte, eh bien, il va euh, lancer euh, sur de nombreux fronts les attaques contre l'Alliance. Alors bien sûr il y a le militaire, euh, Horde versus Alliance, les armées de la Horde qui affrontent les armées de l'Alliance. Mais évidemment, il euh, y a aussi des dommages collatéraux. Et notamment, par exemple, à Shenvale, où j'en ai déjà parlé, il va réduire en esclavage les magnators et prendre en otage leurs, leurs enfants pour diriger les magnators contre les elfes de la nuit, notamment des innocents et des civils. Alors ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que souvent les gens retiennent de Garrosh que c'est un grand stratège. Comme je vous l'ai montré jusqu'à maintenant, euh, ce n'est pas trop le cas. Mais ce qui est assez intéressant, et dans les livres justement de Prélude au Cataclysme, euh, eh bien, on voit un peu plus le côté stratège de Garrosh. Alors, c'est pas non plus un orgrim Doom hein, c'est pas un génie de la stratégie, mais il a deux trois éclairs de, il a deux trois, on va dire fulgurances. À certains moments, il va penser à des petites tactiques militaires, notamment bah, l'emploi des Magnators est pas bête hein, sur le papier, et notamment certains sièges de ville elfes de la nuit où ça va bien se passer. Il va faire appel aux déchiqueteurs gobelins pour euh, écraser les, pour faire euh, tomber les grands arbres et écraser du coup les murailles euh, elfes de la nuit. Donc ça c'est pas bête, mais dans ces mêmes bouquins, il montre aussi les limites de sa stratégie. Puisque par exemple eh ben, il pourrait totalement achever euh, les Elves de la Nuit et gagner la campagne. Il va les laisser fuir pour qu'il euh, témoigne de sa gloire etc etc etc. Du coup son orgueil eh bien, va aller à l'encontre de sa stratégie. Donc la plupart des gens souvent euh, qui aiment Garrosh disent que c'est un grand stratège. Les faits ne montrent pas que c'est un grand stratège. Un tacticien, Pour un orcle moyen c'est vrai que il a 2-3 éclairs de génie et du coup il n'est euh, pas non plus dégueulasse. Mais j'ai envie de dire que ça vaut du Black End en termes de stratégie, c'est bien, c'est correct, mais c'est pas non plus du Thrall ou du Orgrim qui sont beaucoup plus intelligents euh, d'un point de vue militaire et je parle de faits, de choses qu'on qu peut voir en jeu ou dans l'histoire de Warcraft, ce qui n'est pas trop le cas pour Garrosh, même si encore une fois il bah, y, y a bien sûr des, des, des, des batailles qu'il a très bien menées. Et maintenant, j'y reviens. La plupart des joueurs oublient les éléments négatifs, ou en tout cas, alors consciemment ou pas. Hein, parfois, c'est juste qu'ils ne le savent pas, parce que ça vient d'une nouvelle, ça vient d'un livre, et ils l'ont pas forcément lu, donc ils ne le savent pas. Mais parfois, c'est consciemment pour éviter de dire que Garrosh a fait des choses terribles. Et eh bien, on se rappelle surtout d'une chose à Cataclysme c'est euh, les quêtes des rocheuses comme je vous l'ai dit, écrites par Aphraxiabi, qui n'avait pas eu le mémo. Hein, il n'a pas reçu le mémo, euh, comme, euh, comme Morgan Freeman dans, dans Batman. Eh il n'a pas reçu le mémo. Et au final, eh bien, euh, il a dû écrire cette zone qui d'ailleurs sur le papier est vraiment pas intéressante, beaucoup trop de caméos, de... De, de, de clin d'œil à des jeux Splinter Cell au départ, avec l'or qui fout le feu, etc. Avec les, les, les lunettes d'infrarouge, moi je trouve pas ça très intéressant pour le coup. Il euh, y a des références à Bioshock, il y a des références partout, c'est vraiment euh, la Touch partout. Sauf la fin, qui est super intéressante, où justement un tauren essaye de convaincre le, le mec que Garrosh tient dans la main, euh, le suzerain de la zone, orc, dont j'ai oublié le nom, c'est Kromgar ou un truc comme ça, ça finit par Gare, comme tous les orques. Et, euh, et en gros, eh bien, ce suzerain-là, euh, il n'hésite pas pour la gloire de Garrosh et la gloire de la Horde à se déshonorer et à faire des choses absolument terribles. Et du coup, eh bien, les Torrens essayent de, de trouver des arrangements avec les druides. Donc, les druides Torrens et les druides Elfes de la Nuit essayent de trouver un arrangement. Et parce qu'il y a un endroit qui est sur le front de guerre, qui est bien euh, neutre et n'a absolument rien à voir avec l'Alliance. C'est juste des Elfes de la Nuit druides qui euh, partagent avec des Torrens tranquillement. Et du coup, eh bien. Le suzerain, je crois c'est Kromgar, un truc comme ça, ouais. Le suzerain Kromgar, là, eh bien, il va prendre contrôle de, du village Torren et va s'en servir comme QG, en fait. Enfin, pas vraiment le QG, mais il va s'en servir comme tête de pont pour ses offensives. Et surtout, il voit d'un très mauvais œil que les Torren pactisent avec les ennemis, les elfes de la nuit. Donc, à un moment donné, eh bien, il, va faire, euh, il va faire assassiner euh, les envoyés Torren, notamment le fils du chef Torren du village, et il va faire assassiner tous les elfes de la nuit, enfin, une partie des elfes de la nuit qui étaient au sommet. Et ensuite, eh bien, il va larguer une bombe de mana sur la zone, donc il va bombarder la zone, il va faire bombarder la zone par des montgolfières, des zeppelins, un gobelin, il va la faire bombarder, et il ne restera plus rien de la zone druidique, hein, tout va exploser. Et ça, eh bien, Garrosh, là on est dans l'écriture honorable de Garrosh, il débarque, d'ailleurs il débarque par un portail en mode « salut <rire> !» C'est assez euh, comique, mais bon, c'est l'époque, on n'avait pas encore tout. Il sort de son portail, il le chope par le, le, le, le cou et il lui dit euh, « vous avez déshonoré la horde, vous avez déshonoré... Euh, » ce qu'on fait etc vous êtes un salaud enfin, vous, vous méritez la mort il avait déjà fait son avertissement dans la nouvelle avant cataclysme où il y en avait un suzerain justement qui avait euh, osé se déshonorer et bien là cette fois il n'y a pas de râle pour l'arrêter il le balance du haut de la montagne ça a fait un truc très classe il y a un petit, il y a un petit côté 300 évidemment et nous sommes les Bam. il y a une petite référence bien sûr mais c'est assez sympa et c'est vrai que la, la, la quête vaut le détour franchement elle est super intéressante pour le coup le reste de la zone c'est pas très intéressant mais celle-ci est cool et le problème en fait, bah, c'est que même Aphressiabie maintenant regrette cette, ce, cet endroit parce que ça va à l'encontre de ce qui était voulu par les scénaristes et par du coup l'équipe de, de rédaction. Et que bah, ça va à l'encontre de ce qui a été dit, ça crée une incohérence. Et c'est parce que bah, justement ils étaient tellement dans le travail qu'il n'a pas eu les infos pour pouvoir euh, écrire la, la, la zone comme elle aurait dû être. Du coup il a écrit comme ça. Or souvent bah, les fans de Garrosh utilisent cette zone en mode oh, « regardez c'est mon Garrosh, c'est comme ça ». Mais en fait, Garrosh, là, c'est une erreur. Garrosh, en fait, cette zone-là, il n'aurait pas dû se comporter comme ça, en fait. Et euh, ça aurait pu être un autre personnage, ou du moins, euh, là, on a un souci, justement, une, un véritable conflit à cataclysme entre les différentes écritures. Je le rappelle, hein, juste avant, euh, il, a utilisé, euh, il a pas hésité à utiliser. Euh, euh, il n'a pas, pas hésité à utiliser, justement, les Magnators, etc. Donc, il a commis aussi des crimes terribles. Et au sein même de son propre, de sa, de sa propre. Enfin, euh, des propres membres de la Horde. Que ce soit les réprouvés. Et je ne l'avais pas encore évoqué, les trolls, notamment Volgin sur le starter cataclysme, qui n'a pas du tout été évoqué dans, dans l'héritage en tant que chef de guerre, et eh bien Volgin, il est dit, si vous faites le starter troll, Volgin se barre, Volgin euh, est en désaccord avec euh, la manière violente de voir les choses de, de Garrosh, tout comme Kern au final, et il va du coup dégager les trolls, ils ont repris de toute façon euh, ils ont repris les îles de l'écho avant, hein, à la fin au tel cas, donc maintenant qu'ils se sont installés, et eh bien ils se distancent de plus en plus de la horde, et ils ils songent même peut-être à potentiellement la quitter à tel point euh, qu'ils ne sont en désaccord avec Garrosh. Donc on n'est pas du tout dans la même approche et Garrosh va de plus en plus d'ailleurs se fermer avec les, les races qui ont défié son autorité petit à petit. Et ça c'est quelque chose qui est déjà à cataclysme. Mais le truc c'est que là voilà, en fonction des zones, bah, Garrosh n'a pas forcément toujours le même comportement. Et pareil, hein, Sylvanas va envoyer Garrosh euh, euh, va tout simplement l'envoyer se faire pêtre, hein. Garrosh dit euh, oui tu vas, la peste tu vas pas l'utiliser, Sylvanas dit oui oui, et en fait elle utilise la peste. Et Garrosh, c'est d'ailleurs une des grandes phrases maintenant qui est revenue il n'y a pas longtemps. Garrosh qui traite Sylvanas de chienne en français, mais c'est bitch en anglais. Et euh, Garrosh dit d'ailleurs que Sylvanas n'est qu'au Au final, quelle est la différence entre Arthas et toi Et euh, Sylvanas dit Bah moi je travaille pour la Horde. <rire> en gros, c'est ça. Et pendant Cataclysme, donc ça c'est fin Cataclysme, début Hôtel, euh, début euh, Mist of Pandaria, et eh bien arrive Terra Mort, l'incident de Terra Mort. Comme je vous l'ai dit, Garrosh est le grand nettoyeur, il est celui qui doit ba balayer les incohérences. Quoi, la Horde et l'Alliance euh, Ils se foutent pas sur la gueule Quoi Terra-mort Terra-mort c'est important justement dans la paix entre la horde et les. Je vais m'en occuper, it's ok Et dans la nouvelle donne qu'amène Garrosh, eh c'est l'outil scénaristique parfait il, il dégage tous les problèmes scénaristiques Garrosh Kairos Dormu, on en reparlera après, pssit, gommé Terra-mort, gommé <rire> Et du coup, eh bien, je vous le rappelle, il a, euh, pas, euh, assassiné, il a, il a assassiné un général qui, lui avait, euh, qui, lui avait, euh, qui avait déshonoré la horde donc, il avait lâché une bombe de mana sur des druides, Elves de la Nuit et Torren. et bien là, il va tout simplement, suite au conflit hors d'alliance euh, pendant Cataclysme, notamment du coup au niveau des Barents, donc au niveau des Tarides et d'Achenveil, donc d'Orneval, donc tous les conflits avec Alimdor, et bien il va faire en sorte que l'alliance se regroupe à, Terre à mort donc toutes les forces de l'alliance à, à mort donc les forces militaires, mais Terre mort sur le papier, hein, parce que dans WoW c'est une petite ville, euh, Terra Mort censé être une très grande ville de l'alliance, l'une des plus grandes du monde de Warcraft d'ailleurs, et au final et eh bien il va y avoir énormément d'innocents dedans il fait en sorte sa tactique, donc c'est là on voit encore qu'il est pas non plus débile sa tactique c'est de rassembler tout le monde et à terre à mort ce qu'il va faire c'est qu'il va lâcher une bombe de mana mais qui a été boosté par l'œil de, de focalisation, alors l'œil de focalisation c'est pareil hein. le focalisation il est utilisé, vous en reparlerez dans la vidéo de cataclysme ce truc là c'est l'outil parfait pour toutes les bullshit scénaristiques donc ils utilisent l'iris de focalisation en gros, l'œil de Maligos, c'est un, un, un instrument magique, un artefact magique, donc l'iris de focalisation pour booster la bombe de mana. Il a l'arc sur Terra-Mort et là, c'est Hiroshima, atomise littéralement Terra-Mort. Les, les soldats de Terra-Mort, mais également les civils, les, les citoyens de Terra-Mort sont tous vaporisés, innocents, civils comme, euh, comme militaires. Et car Terra-Mort, pour lui, est une menace directe pour Orgrimmar, beaucoup trop proche d'Orgrimmar. Ça, c'est pas pas un crime de guerre, c'est pire que ça, hein. on, a, on, a, on est sur du crime contre l'humanité, c'est terrible, euh, ce qui a, là je dis ça avec un sourire, c'est pas spécialement drôle sur le papier, mais euh, bah, Garrosh a totalement vaporisé l'une des grandes capitales de l'Alliance et il a tué tous les habitants, euh, quasiment tous, hein, Jaina et un ou deux personnages vont réussir à s'en sortir, mais globalement tous ceux qui étaient présents à Terra Mort ont été vaporisés, c'est véritablement le Hiroshima de Warcraft. C'est lui qui a ordonné ça, et il a même, pire que ça, fait en sorte que tout le monde se rassemblât pour qu'il y ait un maximum de victimes. Donc oui, Garrosh dit euh, Wong. <rire> Garrosh dit Wong. Mr. Pandaria, on va avancer très vite pour Mr. Pandaria, parce que bah, Cataclysse c'était vraiment l'objet euh, de la vidéo, parce que c'est le moment où justement il y a euh, cette ambiguïté d'écriture concernant Garrosh. Alors, souvent les gens disent que Garrosh est un personnage euh, qui a toujours été bien droit dans sa manière d'écriture, etc. Pas du tout, hein. vous voyez bien qu'à Cataclysm c'est pas le cas encore Une fois une idée reçue cassée, Mr. Pandaria. Je, comme c'est vraiment l'intrigue de Garrosh, sera euh, fondamentale, je dirais, dans l'écriture de Mr. Pandaria. On y reviendra plus en détail dans Mr. Pandaria. Mais globalement, Garrosh, on va lister les crimes de guerre qu'il a pu commettre euh, à Mop, donc découverte de la Pandarie. Et globalement, ce qui est dit, hein, c'est euh, ce qui est globalement dit, c'est justement que Garrosh et eh bien va commettre des atrocités, et c'est l'une des raisons en fait. C'est pas c'est pas d'habitude on va dans une zone pour contrer. Une menace qui émerge là-bas ici en fait c'est nous qui amenons la menace c'est en tant que joueur on amène le conflit. Mr Pandare est très, vraiment unique à ce niveau là et justement et eh bien il va, euh, il va continuer de démontrer sa barbarie pendant toute la campagne de Pandare. Il va tuer des innocents pandarennes qui sont sur son chemin, il va piller les ressources et surtout brûler les ressources de l'alliance pour euh, ga garder ses ressources pillées maraudées etc pour récupérer les ressources et priver l'Alliance de ces mêmes ressources. Et il va également utiliser les reliques et artefacts Pandaren pour en faire des armes. Normalement ça doit vous dire quelque chose, vous savez, les nazis. Euh, nazis en font toujours des armes <rire> Nazis ils en font des armes Ça rappelle un peu, enfin bon je vais pas, pas m'attaquer, mais ça, ça fait aussi un peu elf 200 sang, Ryson Jones qui se bat contre les Elf de sang, qui veulent faire de de différents artefacts des, euh, des armes tout ça tout ça, c'est très euh, dans le comics hein, c'est tout le temps les nazis hein, ou dans les films euh, souvent pas terribles euh, où bah, justement bah, c'est les nazis qui veulent faire de tels trucs une arme etc, etc. Bah, là c'est un peu l'idée hein, ils veulent en faire des armes euh, et euh, Garrosh va notamment euh, faire euh, des assassinats des assassinats que ce soit euh, chez lui euh, dans les Barents mais aussi une tentative d'assassinat contre la personne que vous voyez ici magnifiquement bien dessinée par Namoine, Volgin, Volgin qui a été une des... à force de dire merde et de dire non à Garoche, et eh bien à un moment donné Garrosh va en avoir marre et il va faire assassiner euh, Volgin. L'assassinat ne, ne fonctionnera pas, il ne sera pas mort, il ne va pas être tué. Pendant, pendant, enfin, le, en gros, la, la tentative d'assassinat se, sera un échec. Mais Garoche, l'honorable, euh, qui n'était déjà pas honorable à Cataclysme, et eh bien a tenté d'assassiner Volgin. donc ça c'est des pratiques que, euh, qui ressemblent plus à Gul'dan ou à Black End, même à Orgrim, mais plus Black End et Gul'dan là véritablement, que, que, que Garrosh ou que Thrall par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez terrible, Volgin qui est en permanence en désaccord avec, avec Garrosh. Et surtout le clou, je dirais la cerise sur le gâteau des, des atrocités, eh bien c'est le Val de l'Éternel Printemps, où il a quasiment laissé pour mort Taranzu, l'un des grands chefs pandaren, et il a surtout eh bien, détruit, atomisé le Val de l'Éternel Printemps. Et ça, c'est quelque chose qui va euh, balafrer en fait, la Pandarie pendant très longtemps. Hein. Le Val de l'Éternel Printemps, c'est une zone assez importante. Donc, ça va amener, bien sûr, à un moment donné, la rébellion, euh, de, une rébellion chez la Horde, et l'Alliance qui va soutenir cette rébellion contre Garrosh, qui mène la Horde, qui est toujours chef de guerre de la Horde. Donc, fin de Mist of Pandaria, c'est le siège d'Orgrimmar, l'union des rebelles de la Horde, Volchin, Trall, Bane, Sylvanas. Également leur Temar, mais les ailes de sang, bon, on les développe pas tant que ça. Leur, addiction, leur, leur grand arc sur l'addiction est fini, donc on, on se cherche encore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les, sur les ailes de sang Ah bah on continue sur l'addiction à Mr. Port derrière Mais bon, les ailes de sang trop sont pas trop, trop développés au final à Mop. Comme à Wood d'ailleurs, donc bon ça, ça n'avance pas tant que ça, il y a quelques trucs mais pas grand chose. Donc c'est surtout au final les figures de proue de la résistance, surtout Vol'jin, Thrall, Bane évidemment, Bane qui doit venger son père, et même Sylvanas hein, qui, <rire> qui se frotte les mains de pouvoir résister à Garrosh qui lui avait donné plein d'ordres avant. Euh, d'ailleurs, le siège d'Orgrimmar, j'y reviendrai plus tard à hein, Mister Pandaria, mais c'est un sacré bullshit scénaristique puisque en gros il y a de l'anti-magie, euh, les chamans sont pas censés pouvoir lancer de sorts très bien lancer des sorts là bas hein. il n'y aura pas de problème finalement euh, au, à l'issue du siège d'Orgrimmar, grimard et eh bien on retrouvera garoche euh, qui a une forme dieu très ancien et là c'est encore une idée reçue c'est en fait garoche euh, bah, tout ce qu'il a fait c'est peut-être à cause des dieux très anciens et eh bien non hein, les dieux très anciens ça peut pas euh, en permanence expliquer toutes les conneries des personnages Garrosh a consumé elle, effectivement le cœur de Yarcharaj, l'un des dieux très anciens le dieu très ancien de pandari mais qui a été tué et du coup c'est les chats les, les, les émanations en gros ce qui reste euh, de euh, ce qui reste en gros de de, de Yarcharage, eh bien, il va même abandonner... Ça, là, ça vous montre vraiment que le personnage abandonne son son, son histoire personnelle et son héritage, puisqu'il va abandonner Gorol, donc la, la, la hache de Grom, son père, pour euh, une arme qui s'appelle Xalato, qui est... Alors, peut-être que je prononce mal, mais bon, encore une fois, c'est un truc de très ancien, donc ça peut s'appeler plein de plein de noms différents, mais c'est euh, Xalato, Chalato, euh, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, eh bien il prend une nouvelle hache qui a une forme plutôt dieu très ancien qui fait très sous le calibre d'ailleurs et euh, la plupart des gens pensent que c'est les dieux très anciens qui ont du coup pris le contrôle de son esprit et eh bien non et au contraire les fans de Garrosh devraient se glorifier de ça puisque euh, sa défaite donc va détruire les restes donc on enlèvera euh, quand il va perdre ça enlèvera tout l'aspect euh, dieu très ancien mais contrairement à ce que beaucoup pensent non Garrosh n'est pas tombé sous l'influence d'un dieu très ancien au contraire ça prouve que même un dieu très ancien, Garrosh est tellement borné et tellement tellement sûr de ses idées, il a une volonté tellement inébranlable que même un dieu très ancien, bon là pour le coup c'est les restes d'un dieu très ancien, mais même le vide, même les dieux très anciens ne peuvent pas l'atteindre. C'est l'un des très rares personnages qui est capable. A arrivera à Léria, mais ça se... les, les personnages qui ont su résister à l'influence du vide, il y en a très très peu. D'où la connerie de créer les elfes du vide. ça... ça... Ça minimise l'impact d'Aleria et de Garrosh. Mais Garrosh est le premier véritable personnage qui a résisté à l'influence des dieux très anciens. En fait l'idée c'est qu'il est tellement absolu, tellement obtus dans sa manière de faire que même le vide n'arrive pas à l'influencer. Et ça c'est assez incroyable. Un fan de Garrosh limite devrait justement trouver ça génial. <rire> ne pas dire oh en fait c'est les dieux très anciens, Garrosh pas comme ça. Non au contraire, c'est la grosse brutasse qui a su résister à, à la volonté. Le mec est tellement bourrin. Un peu comme les orques de Warhammer à ce niveau-là, ils sont tellement bourrins qu'ils peuvent pas servir le chaos, Bah là, c est, c est, il est tellement bourrin que même un dieu très ancien ne le fonctionne pas. Ça d'ailleurs a d'ailleurs été, été tweet, donc je vous, laisse, je vous laisserai ça dans les sources, il y aura pas mal de sources dans la description, c'est Eva qui s'occupait de toutes les sources. Voilà, les sources, bah, bien sûr on fait un travail pour les voir, mais c'est toujours un peu... Euh, la bibliographie c'est un truc un peu chiant, il faut remettre le truc, etc donc merci à Eva d'avoir fait la bibliographie et je la mettrai euh, dans la description d'ailleurs j'en profite pour vous parler de quelque chose puisque à Pandaria, beaucoup de gens n'étaient pas forcément très fans du fait qu'on tombe Garrosh notamment au siège d'Orgrimmar à Pandaria et euh, du coup eh bien il faut citer à la BlizzCon Chris Medzen qui a fait quelque chose de très drôle puisqu'il avait été étonné qu'il y ait un mouvement de protestation qui disent non mais pourquoi on va tuer Garrosh etc pourquoi on va le battre c'est inadmissible le Lord de Blizzard Activision hein, c'est n'importe quoi blablabla. » c'est marrant c'est un discours que je n'entends qui a été qui a disparu un hein, discours qui a disparu bien sûr. Euh, du coup je vais vous lire ce qu'a dit Chris Metzen nous trouvons des choses dans les personnages en tant que conteur ou autre où c'est le chemin logique pour le personnage et nous allons faire ceci ou cela mais les gens réagissent aux choses de manière si différente que cela vous oblige à avoir des choses dans les personnages que vous ne voyiez pas forcément avant. Vous voyez qu'il y a une certaine équité dans les orientations de pers des personnages que vous ne pensiez pas forcément qu'il y aurait. Garrosh est un des personnages où je n'arrive pas à croire que les gens l'aiment tout d'un coup, mais c'est amusant, non Donc en gros, eh bien, pour lui, euh, à l'époque, il était détesté par les fans, Garrosh, Wars What, of the King notamment. Et du coup, ils avaient prévu, comme les, les gens le détestent, bah, ils avaient prévu de faire un arc antagoniste que du coup les gens apprécieraient parce qu'il avait dit non à Tral il avait dit fuck Atral il avait tué euh, il avait tué, euh, il, avait tué euh, il avait tué Kern donc ça aurait été un moment on va dire orgasmique pour les joueurs de tuer celui qui est elle, qui est derrière tout, tant de mots tant de problèmes et au final et eh bien il y, y a eu un mouvement là ça le Garrosh Fan Club a commencé à faire parler de lui enfin plus que faire parler de lui et à tel point que ça a choqué un peu Chris Metzen qui s'est dit bah on s'attendait pas à ça mais c'est aussi ce qui fait euh, la saveur d'un un univers c'est que des fois on s'attendait pas on s'attend pas forcément aux réactions des gens et ce qui est très drôle c'est que la plupart des auteurs d'ailleurs euh, que ce soit euh, que ce soit euh, Kovac que ce soit euh, Metzen ou par exemple Christy Golden la plupart des personnages quand on leur demande ce qu'ils pensent de Garrosh bah, ils disent bah, c'est un bourrin pas très intéressant et on avait posé la question euh, je crois que c'est Chris Metzen euh, on lui avait posé la question euh, euh, Est-ce qu'un jour il y aurait un livre exclusivement sur, et, euh, sur, sur euh, Garrosh et stream il, il avait répondu, ce ne serait pas très intéressant. Ce serait probablement que du euh, taper, taper, taper, taper. <rire> Donc c'est assez intéressant d'entendre ce genre de, ce genre de, de phrase. Euh, du coup... À la fin, euh, oui ben j'ai pas j'ai pas parlé quand même de Crime de guerre. Du coup, Crime de guerre, c'est tout simplement le livre qui se passe entre Mist of Pandaria et World of Draenor, c'est honnêtement un livre indispensable parce que sinon on comprend pas trop comment on a on a fini de Pandaria à World of Draenor. Donc c'est un livre assez important hein, même enfin vraiment indispensable à ce niveau-là pour comprendre. Ça date pas de BFA hein, malheureusement ce genre de choses, euh, notamment à Cataclysme. Euh, crime de guerre, donc c'est le procès de Garrosh où justement et eh bien on va devoir essayer d'humaniser le personnage et Notamment Bane, le fils de Kern, qui doit humaniser, qui est l'avocat de la défense, qui doit essayer de défendre euh, Garrosh. Et au final, Garrosh y est jugé. est Ce qui est intéressant, là pour le coup, il n'aide pas vraiment euh, Bane, puisque Garrosh, euh, on va lui demander justement ce qu'il pense de ce qu'il a pu faire. On va lister toutes les, toutes les horreurs, tous les crimes qu'il a pu commettre. Et le truc, c'est que Garrosh, euh, justement, eh bien, il ne regrette absolument rien. Il est fier et déterminé. Voit, et il dit même justement que si on lui donnait l'occasion de recommencer et eh bien il ferait potentiellement même pire donc il crache même au visage d'Anduin qui lui propose justement la rédemption d'essayer de faire pardonner ses fautes etc il lui rit au nez et il sent pas les steaks au contraire il est euh, il est amusé de tout ça au final arrive Warlord of Draenor donc à la fin de ce bouquin sur le procès de Garrosh qui finalement eh n'aura pas lieu donc 90% du bouquin on te parle d'un procès et à la fin du procès on dit ah bah en fait il n'y a plus de procès il est parti <rire> Super bouquin. Euh, du coup, Garrosh euh, se rend dans la Draenor alternative grâce à un personnage, à un outil scénaristique formidable, ça on y reviendra dans la vidéo sur Lord of Draenor. Hein. J'ai hâte celle-là. J'ai hâte. Euh, du coup, Kairos Dormu. Kairos Dormu, euh, donc c'est un, un dragon de bronze qui prend l'apparence d'un elfe, d'un o elf d'ailleurs, pas un elfe de sang, d'un haut-elf. Et eh bien, euh, il l'a aidé à s'échapper et il l'a amené dans cette version alternative de Draenor, donc la Draenor alternative. Et il dit justement, bah en fait, Garoche, on a besoin de toi, tu vas monter ta horde et euh, tu vas servir le vol infini. Hein, donc, euh, les, les dragons de bronze qui ont pété un plomb, euh, qui ont vu la fin de toute chose, tout ça, tout ça, qui servent en gros les dieux, le vide et les dieux très anciens. Eh bien, euh, tu vas nous construire ta horde et tu vas nous servir pour pouvoir attaquer Azeroth. Évidemment, Garoche, c'est plutôt son délire de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, pour le remercier il va lui briser la nuque et, <rire> et garder tout le plan sauf l'aspect vol infini <rire> et l'aspect vol infini ne sera jamais révoqué à world of draenor ce qui est quand même incroyable donc en gros cet outil scénaristique parfait cette carte sortie de prison incroyable bah Garoche il s'en est servi et comme avec plein d'autres choses qu'il a fait avant il a nettoyé la preuve il a nettoyé ses outils scénaristiques parce qu'il a mis sous le tapis c'est à dire il lui craque en plus encore une fois Garrosh qui tord en gros le... bon là il est sous sa forme de quand il le tue mais il a en gros brisé la nuque d'un dragon ce qui est quand même pas mal et euh, bah le mec, le perso, on le reverra pas hein. Dans World of Draenor il y, y a un écho de, de Kairos Dormu Mais c'est tout C'est un personnage super important hein, Qui fait la jonction entre Mist of Pandaria et World of Draenor Mais hop, <rire> ça dégage Allez hop, ça dégage Merci à toi Merci d'avoir fait avancer le scénario À plus tard Tu es jetable mon cher Kairos Dormu Ensuite du coup à Mist Pandaria Euh, à World of Draenor pardon Il y aura évidemment la mort de Garrosh Garrosh euh, qui va servir les chefs de guerre Les anciens chefs de guerre Notamment Popo hein, On va le voir avec Popo avec Grommel Scream et il va orienter, il va faire pas mal de choses. On y reviendra plus en détail dans la vidéo de World of Thrones parce que c'est aussi un sacré nid d'incohérence. Mais eh bien il y aura tout simplement un gros duel en magora une nouvelle fois. La dernière fois ils avaient été coupés par le Roi Lich, il n'y aura pas d'Arthas cette fois-ci pour les priver de leur, de leur duel plein de sueur et de larmes puisqu'il y a d'huile surtout. Euh, magora donc entre Thrall et Garrosh et encore une idée reçue Tral aurait triché puisqu'il utilisé les pouvoirs du chaman, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la Magora, absolument pas, c'était ma première vidéo de débunkage. Garrosh euh, n'a absolument, d'ailleurs ne dit jamais que Tral triche dans la vidéo, alors que ce serait peut-être le premier concerné à dire qu'il triche. Et au final, et eh bien, euh, Tral va prendre le dessus, et Garrosh, euh, juste avant de mourir, alors ça c'est important parce qu'il y a une petite nuance entre la VF et la VO, il dit justement, euh, donc Garrosh dit, tu as fait de moi ce que je suis Tral répond, tu as choisi ta propre destinée Et ça c'est souvent euh, ce qui est ressorti C'est oui euh, si Garrosh au final il a fait des conneries C'est à cause de Tral Au final c'est Tral qui l'a mis, euh, mis là Et, euh, et au final c'est de leur faute Enfin c'est de sa faute, c'est de la faute de Tral Si Garrosh eh a détruit tout le monde Alors déjà Tral répond à ça Mais Garrosh ne dit jamais genre Si j'ai fait tout ça c'est à cause de Tral Sa phrase c'est tu as fait de moi ce que je suis Ce qui est vrai Tral a, lui a lui a l'a pris sous son aile et lui a appris des choses le truc c'est que Garrosh il a pris ces choses il les a dégagées il les a fait non moi je retiens que ça en fait donc et Thrall le dit aussi Thrall répond tu as choisi ta propre destinée donc ça c'est assez intéressant parce que Garrosh a été influencé par Thrall ça c'est sûr il a été influencé par Thrall mais il a retenu il a retenu que ce qu'il voulait retenir et au final Garrosh s'est comporté comme Garrosh c'est-à-dire ça c'est le truc propre au personnage Garrosh quand il a décidé un truc, c'est une tête de con, hein. genre il a euh, probablement du sang catalan, <rire> il a continué tout droit en fait. Et ça c'est assez intéressant dans cet échange, dans cette... Qu'est-ce euh... que beaucoup de gens en fait, au final disent oui, enfin Garoche, s'il a fait des choses horribles c'est à cause de Trale. Bah Oui bien sûr que Tral, c'est lui qui l'a l'a mis en tant que chef de guerre, mais en tant que chef de guerre c'est Garoche qui a appuyé sur le gros bouton rouge, qui a atomisé terrain mort, qui a détruit le vol de l'éternel printemps, c'est pas Tral, c'est Garoche, on peut pas dédouaner, c'est quand même... Euh... Au Procès de Nuremberg, Alors vous allez me dire, vous allez me dire, point Godwin, la thématique de Garrosh est liée à Mussolini, hein, liée au fascisme, etc. L'idée de la vraie horde, d'une horde pure, sans les trolls, sans les tauren, etc. C'est etc., quelque chose de très propre euh, à 39-45, hein, période, une période sombre de l'histoire. Et c'est comme si au procès de Nuremberg, les mecs avaient dit, oh bah, oh, bah vous savez, vous devriez amener au procès. Euh, bah les anciens qui. Euh, la qui a raté euh, sur les élections et, et bah, le, les mecs de la démocratie qui nous. enfin les mecs de la république qui nous ont euh, laissé les clés. Hein, <rire> voilà, au peuple aussi, hein, le peuple hein, qui a voté pour nous, c'est des gros cons quand même. On peut pas, on peut pas se servir de ça comme, comme excuse, c'est pas possible. Enfin bon, comme conclusion en tout cas, euh, puisque Garrosh trouvera la mort dans, dans ce duel, il faut arrêter de voir ce que Garrosh n'est pas ou le dédouaner de ce qu'il a pu faire. Lui-même n'a aucun regret, à aucun moment, Garoche ne regrette ses actions. Il le dit texto et pas qu'une fois. Il le dit et le redit, il est fier de ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs ironique qu'un personnage inspiré du populisme Mussolinien euh, fasse net autant, autant de propagande, on va dire, liée à son culte et que, justement, le message que peut dénoncer, on va dire, Garoche en tant que personnage, avec les dérives, etc., amène, justement, ce culte de la personnalité et ce culte euh, de, du chef, justement, qui est parfait, qui a un passé absolument fantastique, la vraie horde, etc. Et on retire ce qu'il a fait de mal, ou on retire les choses horribles qui, du coup, ne sont pas du tout fidèles à la Horde, qui est la vraie horde dont il se rallie. C'est très drôle qu'un ma qu magar, donc un or qui n'a pas participé à la première guerre, deuxième guerre, troisième guerre, se réclame de cet héritage. C'est quand même assez drôle et assez cocasse. Mais encore une fois, le but n'est pas de vous faire détester le personnage. Garrosh, en tant que méchant, en tant que personnage euh, parfois détestable, est intéressant le truc c'est juste qu'il voilà vous devez être conscient de ce qu'il a fait et ne pas le dédouaner de ses actes le garoche d'idno singhwong c'est de la connerie c'est du n'importe quoi garoche d'idwong complètement euh, finalement donc pour finir aussi garoche refait une petite apparition un petit caméo à shadowlands dans la vidéo il y a Revendreth, où en gros les âmes de ceux qui ont fait des choses absolument terribles vont être jugées et potentiellement avoir leur rédemption. Et s'ils pas, s'ils ne veulent pas de leur rédemption, vont dans l'antre. Et bien Garrosh, du coup, le personnage ne veut pas vraiment, comme je l'ai dit, de la rédemption. Il sert de vache à lait. donc en gros son esprit spirituel, sa force spirituelle, son âme, son anima et bien est tellement puissante que, eh bien on va s'en servir pour pouvoir on va s'en servir de, de, de vache lait, vraiment de, de ressources en fait hein. on va le on va le puiser on va puiser en lui et au final et eh bien il est condamné à la torture en raven dress donc une des zones de shadowlands et potentiellement je sais que maintenant beaucoup de gens en parlent est ce qu'il y aurait une rédemption autour de autour de ce qu'il a fait etc la rédemption me paraît difficile voire vraiment impossible à imaginer parce que le perso est encore une fois fier de ce qu'il a fait et s'il devait le refaire, il ferait pire, hein, ça c'est crime de guerre, donc je vois pas vraiment une rédemption pour Garrosh. Sachant, bon là je spoile un petit peu, mais bon c'est pas très important. Au contraire, ne vous attendez pas à un retour de Garrosh à Shadowlands, peut-être qu'il reviendra, mais pour le moment, que ce soit dans le Pexing, dans la zone de. Enfin dans, dans la campagne de congrégation ou les raids et les donjons, Garrosh n'apparaît pas. Donc pour le moment c'est un caméo qu'il a fait pour vous expliquer que ceux qui ont commis des crimes vont là-bas, en fait. Donc est-ce qu'il y aura une rédemption pour Garrosh Je n'y crois pas et je pense même que ce serait un peu incohérent avec le personnage et au contraire justement en tant que fan de Garrosh on devrait aimer le fait qu'il ait dit il ait dit non à un dieu très ancien et maintenant ils disent non à la mort elle-même ce serait on va dire tout l'intérêt du personnage le fait que jusqu'au bout il soit droit dans ses bottes et que jamais il dise non et qu'il soit tellement tête brûlée qu'il continue dans son délire dire fuck à la mort c'est quand même assez incroyable donc voilà pour l'histoire de Garrosh elle a été un petit peu longue mais euh, il y avait beaucoup de choses à dire que ce soit sur l'arc de Garrosh encore une fois hein, c'est un personnage qu'on peut ne pas aimer qu'on peut aimer ou ne pas aimer mais euh, il a une histoire riche au final le pépère, il a une histoire riche certes très liée à papa mais il a su aussi se démarquer par ses propres choix et ses propres actions et ça en fait un personnage intéressant encore une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas et il faut pas nier certains actes ou autres c'est ça justement c'est l'essence du personnage et oui il n'a pas eu un traitement forcément toujours cohérent à cause de différentes décisions prises par blizzard et on peut pas en vouloir non plus à chris medzen euh, c'était une manière de développer le truc et au contraire à la base medzen il a voulu aller dans le sens du public c'est juste qu'il ne s'attendait pas à ce que l'opinion du public évolue et c'est une leçon que blizzard a bien retenu à ce niveau là et normalement devrait appliquer pour sylvanas donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu euh, n'hésitez pas à m'en parler de faire vos retours et autres dans les commentaires et n'hésitez pas à partager ça au Garrosh Fan Club, évidemment. Les Alors attention, pas les Garrosh, mais ceux voilà qui sont absolutistes, hein, un petit peu comme les ailes de Sang. Hein, les ailes de Sang sont tout mignons, tout jolis. N'hésitez pas à dire pareil pour ceux qui disent non, non, Garrosh Dino Singhong, il a été parfait. Après, la vidéo va être longue, donc j'imagine qu'ils n'ont pas envie de la regarder. Mais n'hésitez pas à leur partager quand même Voilà plein de bisous N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter Encore de gros remerciements pour Evan Essor qui m'a aidé à, euh, au tournage de cette vidéo N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter également et sur sa chaîne Twitch Plein de bisous À bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Bientôt Cataclysme